Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame Game Aujourd'hui, pour ce tout nouveau rapport de bataille Warhammer 40 j'ai le plaisir de recevoir Argel Doll et sa magnifique armée Drukhari. Dernier codex sorti de cette 9ème édition. Pour l'occasion, il vient avec un panel d'unités variées, Drazar, des succubes, des incubes, des Serras, plein d'unités, des véhicules, des Talos, vraiment de quoi nous montrer la totalité de l'efficacité de ce codex. Face à lui, je brandirai l'étendard de l'Imperium avec mes Dark Angels, une armée qui tourne autour d'une phalange Terminator, de blade guard, deux personnages, ainsi que des motos. Nous allons voir comment va répondre cette armée face à l'invasion de Xenos. Le scénario que nous allons jouer est tiré du Chapter de Grand Tournament 2020. Un scénario avec 5 objectifs, 1 au centre de la table et 4 dans les quarts de table. La particularité de ce scénario est que nous avons successivement déplacé des objectifs et de ce fait le positionnement des objectifs n'est pas symétrique. Je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour la présentation des armées. Salut les amis, c'est Europe et je suis complètement saucé de vous retrouver pour ce rapport de bataille. Aujourd'hui, je reviens avec une armée Angel un chouïa euh, modifié euh, par rapport à ce que vous m'avez déjà vu jouer sur le live mais voilà on avait envie d'amener un petit peu de nouvelles unités alors on va retrouver quand même un détachement première compagnie, un détachement deuxième compagnie, un premier full deathwing, euh, pour euh, full deathwing ou inner circle d'ailleurs pour gagner l'aptitude d'objectif sur tout ce qui est deathwing terminator et un deuxième où on rentre un peu d'autres choses. dans le premier détachement on va retrouver Ezekiel avec euh, ses trois sorts, à savoir celui qui nous dit je taperai toujours en premier, celui qui nous dit je donne une full reroll des touches et des blesses au corps à corps pour mes copains, et celui qui nous dit j'annule les auras des méchants. Euh, ensuite, on va, avoir, euh, trois, on va avoir trois slots d'élite euh, au niveau des Terminators, à savoir un pack de 10 Terminators avec 5 marteaux boucliers et 5 griffes, un pack de 5 Blade Guard avec des Blade Guard, ensuite un pack de 2 Common Squad avec. Deux Terminator, marteau, bouclier Ensuite on va retrouver un apothicaire Qui va avoir trait de seigneur de guerre Super apothicaire Space Marines Mais celui-ci est un moto, vous savez comment ça fonctionne Il relève des mecs gratuitement, il est complètement saucé Il vit sa meilleure vie Ensuite on va retrouver un doyen Mais méga doyen euh, Qui va permettre de mettre des mecs objectifs sécure, euh, De rajouter des trucs un peu stylés Des plus un hit, des moins 1 damage Puisqu'il a la relique Je rappelle aussi que notre ami euh, l'apothicaire, il a une relique euh, qui fait descendre les invus des méchants ensuite on a un deuxième détachement dans lequel on va retrouver un chaplain à moto primaris, deux talons master le chaplain à moto primaris il est super chaplain, il a une litanie qui dit plus de à la charge et puis les bonus de consolidation et en plus de ça, sa deuxième litanie ça va être le plus un bless au tir, l'idée était de fiabiliser potentiellement les tirs sur les talons master soit des motos d'assaut, ensuite on retrouvera euh, deux euh, talons master du coup C euh, canon d'assaut jumelé, bolter l'eau jumelé, ces mecs l'attirent bien, il y en a un qui a The Arbiter Gaze, c'est la relique qui lui permet euh, d'overwatch sur lui de plus il est saucé et en plus il ignore tout le temps les couverts, deux troupes deux unités d'incursor, j'ai glissé deux élites, deux packs de 4 servitors et j'ai glissé deux packs de motos euh, avec trois motos d'assaut à chaque fois, voilà pour la présentation de mon armée, je passe la main à la méchanceté incarnée les Drukhari, on la personne d'un personnage adorable, Argel Toll alors moi aujourd'hui je suis saucé un max avec ce nouveau codex Drucari qui donne envie de tout jouer, donc malheureusement il faut faire un choix Donc là aujourd'hui j'ai décidé de partir avec trois détachements patrouille comme un vrai Drucari avec une patrouille culte, une patrouille hémonculus et une patrouille forcément cabale Donc ma cabale, ma patrouille cabale sera du cœur noir parce que le Vect qui est très très fort, moins fort, moins pété qu'en V8 mais quand même assez intéressant à utiliser. Donc ce détachement patrouille se composera d'un archon avec le trait de, euh, de seigneur de guerre qui me fait regagner des points de commandement quand j'en dépense et quand mon adversaire en dépense. Deuxième QG et non des moindres, Drazar, le seul, l'unique, celui qui te tartine euh, le beurre, la biscotte et il te met la confiture. Donc voilà, ce sera mon deuxième QG. En choix de troupes, j'aurai trois escouades de 5 cabalites tout nu, comme ça, pour prendre la map pour marquer des objets. Ensuite, en slot d'élite, j'aurai 5 mandragors qui sont devenus très très fortes avec la possi le possible redéploiement en cours de partie qui donne un intérêt stratégique énorme au Drukhari. Avec ça, forcément, pour accompagner Papa de hasard une escouade de 10 incubes. Avec ceci en choix de soutien, on aura deux ravageurs. Les ravageurs équipés full canon désintégrateur et le lance-grenade fantasme qui est assez intéressant pour mettre de la mortale euh, vu qu'ils ont aussi les trophées macabres ça commence à faire une petite bulle de moins 2 ça met des mortalhounds, ça se prend et pour accompagner la fin de ce détachement il y aura trois raiders équipés aussi de lance des ténèbres de trophées macabres et de lance-grenade fantasme Ensuite, ma deuxième patrouille, ce sera la patrouille Hémonculus du Credo Noir. Donc avec un Hémonculus et le trait de seigneur de guerre qui est très très fort, notamment contre le Dark Angel qui dit que à, en, à la fin de la phase de mouvement, si j'ai si un ennemi à 9 pas 2, je, fais un, je jette 3d6. Si je fais au-dessus ou égal à son commandement, l'unité perd objectif sécurisé et arrête toutes les actions. Donc c'est vraiment très très fort. Pour accompagner cet émonculus, j'aurai 5 euh, gorgones, donc des vrax pour prendre un objet, C'est très bien, ça coûte pas cher, avec un fusil sniper pour faire 2-3 blagues. Et pour compléter le détachement, 3 talos équipés avec le gantelet de Talos, le Macro Scalpel et 2 euh, lance de feu. Donc il fait un tir à 18 pas, force ville PA-4, damage D6 plus 2. Voilà, c'est pour ma patrouille du credo noir. Et ensuite pour mon dernier détachement, ce sera une patrouille Cult of Strife donc avec le nouveau supplément euh, disponible dans le livre de campagne qui donne accès à plein de reliques, de traits de de guerre et de stratagèmes en plus. Donc cette patrouille se composera de une succube que j'aurai upgradée en méga succube pour 15 points de plus qui pourra donc pile in à 6 qui aura euh, en relique le fil de la danseuse qui me permet sur les 6 pour blesser d'ignorer complètement euh, les invulnérables, c'est une PA-4 donc du coup avec le, la règle de base des Drucari qui fait que chaque 6 pour blesser équivaut à moins 1 en PA ça fait de la PA-5, c'est assez safe pour du damage 2 donc elle aura la drogue plus une attaque, donc quand elle charge ou quand elle est chargée ou quand elle fait une intervention héroïque avec cette succube, il y en aura forcément une deuxième quand c'est bon, on continue. Donc là, elle ne sera pas upgradée, elle sera juste à 60 points. Équipée du, de la relique, le fouet triptyque, qui lui donnera plus 3 attaques et de plus, qui la fera monter avec sa drogue plus une attaque à un total de 10 attaques, touche à 2+, blesse à 2+, tout ce qui n'est pas véhicule. Les deux seront équipés d'un pistolet disloqueur, qui est un peu un pistolet fuseur est même un pistolet fusil d'ailleurs et ensuite pour les accompagner il y aura deux packs de 10 avec dans chaque pack un filet barbelé et empaleur pour essayer de, de le capturer dans les filets tel un pêcheur et de le piquer assez fort donc voilà c'est donc la, la globalité de mon armée de rucari je suis ultra saucé j'ai hâte de voir euh, pour la première fois, ça va être ma première partie en drucarré donc j'ai hâte de voir un peu l'impact euh, sur la table et euh, on espère que ça vous plaira Ok, alors, avant de vous présenter mon déploiement, je vais vous annoncer les secondaires que j'ai sélectionnés pour cette partie. J'ai pris le euh, secondaire Dark Angel, le fameux secondaire pour enfants qui va consister à désigner un objectif. Évidemment, ça sera celui-ci et euh, bah, il va falloir que je le défende pendant toute la partie pour marquer les 15 points avec la même unité et en plus une unité Objectif Sécure. Ensuite, deuxième objectif, je vais prendre celui du scénario parce que là, ça combat très bien puisqu'il va falloir que je contrôle cet objectif-là. Donc, en gros, cet objectif-là peut me remporter 30 points. Et enfin, dernier objectif secondaire, j'étais un petit peu hésitant, mais je me suis dit, je vais prendre l'attrition, l'attrition qui consistera à marquer euh, bah, plus, de, plus de, de points de destruction que mon adversaire à la fin de mon tour pour gagner 3 points. Euh, l'idée est potentiellement un petit peu d'endiguer euh, une marée de drucari si toutefois, ils se sentaient un petit peu, si les mecs se sentent un peu costauds, disent qu'il faut quand même qu'on rentre dedans, ils vont quand même réfléchir, c'est ça l'idée. On verra si c'est payant ou pas à la fin de la partie. Concernant mon déploiement, eh bien, euh, déjà, j'ai scindé mon pack de 10 terminators en deux et j'en ai mis une partie avec 3 griffes éclairs et 2 marteaux boucliers en FEP. Donc ça, c'est uniquement mes FEP. Ensuite, j'ai infiltré ici un pack euh, d'incursors. Euh, j'ai bien pris soin de les laisser à plus d'un pouce du décor pour ne pas me faire charger depuis, la ruine, depuis le derrière de la ruine. Ça, ça m'embête. Euh, ensuite, j'ai mis 2 Common Squad. Je les ai bien posés dans l'alignement de ce mur-là pour bien euh, breaker euh, les lignes de vue, il faut savoir que tous les décors ici sont considérés comme occultants et en plus les fenêtres sont considérées comme fermées. D'accord, on a vraiment joué un petit peu le draft de, de décors WTC, à savoir. Euh, voilà, on va vraiment jouer, il va y avoir un, un, un, gros, euh, un gros impact des décors sur la partie. Ensuite, j'ai mis 5 incursors encore ici. Même chose, j'ai fait en sorte de laisser un pouce pour pas me faire charger depuis derrière la ruine. L'objectif étant que si mon adversaire veut venir me charger, ça va l'obliger à franchir mes lignes de, franchir lignes de vue pour que derrière je puisse le tirer. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il puisse venir me charger et rester derrière les décors en me tabassant mes unités. Ça, je n'en serai euh, pas très très ravi, donc je m'en prémunis. Ensuite, ici, j'ai mis un petit castle. Je vais vous le montrer grâce à ces magnifiques décors My Scenari qui sont aimantés. On a ici un bloc de 5 Blade Guard. On a Ezekiel, on a un talon master, ce n'est pas celui qui a la relique. On a trois motos d'assaut. Et ensuite, euh, donc là, pareil, hein, pour les, les blade guard, j'ai laissé l'espace ici, euh, entre le mur, pour pas me faire charger. En ce qui concerne tous ces décors-là, -là, c'est vraiment pour agrémenter la table. À partir du moment où ça gêne sur les positionnements, on les enlève. D'accord Ils n'ont pas d'interaction avec le jeu. Euh, le talon master, je vous l'ai dit, trois motos d'assaut. Ici, derrière, je vais remettre mon petit décor. Ici derrière, vous avez mon chaplain primaris. Je vous rappelle, les litanies, il donne le plus de la charge. Et je lui ai passé un plus 1 à la blesse euh, au tir. Et euh, enfin, il donnera un plus 1 à la blesse au tir. Et ensuite, on a mon dernier castle qui du coup est plutôt ici. On va avoir quatre serviteurs qui vont avoir pour but de bloquer la backline, d'accord? Pour éviter d'avoir à utiliser des unités euh, Space Marines pour euh, des unités coûteuses pour bloquer mon arrière line. Euh, J'ai mis quatre serviteurs aussi devant qui, me, qui vont permettre potentiellement d'avancer. Et de repousser euh, d'éventuels positionnements. Et ensuite, trois motos d'assaut. Mon pack de 5 thermies. donc dans celui-ci, il y a 3 boucliers et il y a 2 griffes. J'ai mon Blade Guard avec sa relique qui permet de réduire les damages 1. J'ai mon Apothicaire, j'ai décidé de le mettre ici. Il est protégé à trois pas de mes Terminators. L'idée est potentiellement qu'il puisse soit rester ici ou soit aller euh, vers cet objectif là-bas. Et ensuite, j'ai mis mon Talon Master qui lui a la méga relique qui permet d'overwatch comme un gros sourd. Euh, voilà pour mon déploiement. Je vous propose qu'on passe à celui d'Argentol. Ok, alors pour mes secondaires, moi j'ai choisi du coup euh, le secondaire du scénario, parce que moi j'ai déjà deux objets qui sont assez proches de mes lignes, donc ce sera plus facile de scorer. Ensuite je vais prendre le secondaire de Rukari qui dit que si jamais il n'y a aucune figurine entièrement dans un quart de table, je marquerai deux points. Donc, je peux me sécuriser à peu près la moitié de la table, donc ça me ferait marquer 4 points par tour. Et ensuite, en troisième scénario, je ne sais pas si c'est le bon, j'ai pris des brouilleurs. Parce que j'ai une unité de Mandrake qui peut FEP, et du coup, ça peut être sympa, et ça va l'obliger, lui, à garder peut-être un petit peu de ressources en backline pour pas que j'aille chez lui. Donc, on va commencer par euh, mon déploiement. On va commencer par ici, donc j'ai un ravageur équipé full désintégrateur ici. Pourquoi Alors il a une grosse mobilité lui, euh, via ses motofuseurs et j'ai pas envie de les perdre trop vite. Donc vu que moi aussi j'ai une assez longue portée, j'essaie de me prémunir un petit peu et permettre de couvrir les deux objectifs qui sont euh, dans le no man's land. Donc un ravageur ici, une escouade de 5 racks dans le cratère pour euh, éviter les Fep euh, dans mes fesses. Ensuite, dans la ruine avec qu'on va enlever grâce au super décor My Scenari aimanté. Vous avez un château qui est beaucoup moins bien organisé, avec du coup 5 cabalites sur l'objectif, mon émonculus, 3 talos, un raider avec à l'intérieur la petite surprise Drazar et 10 incubes. Ensuite, devant, une escouade de 5 cabalites pour... Euh, le repousser un petit peu. Si jamais il veut venir les chercher, ben, derrière j'ai tout mon contre-close qui va venir le savater. Ensuite, j'ai un autre désintégrateur juste ici. Pareil, pour avoir un visuel sur les deux objectifs et avoiner tout ce qui va en sortir. Ensuite, on a un Raider avec 10 witch et la succube équipée du fouet triptyque. En dessous, vous avez 5 cabalites et mon Archon. Après, un deuxième raider, enfin un troisième même raider, avec du coup ma super succube et une escouade de 10 witch Et pour finir, les cinq petits mandrakes infiltrés pour faire les brouilleurs. Ok, c'est l'heure du jet de dé pour savoir qui n'a pas le choix de commencer. J'ai le dé blanc, Argel et le dé noir. Euh, c'est parti, celui qui gagne le jet de dé aura le premier tour sans contrefaçon. C'est un 3 pour moi. Et c'est un 2 pour Toll, c'est donc moi qui vais commencer. J'en suis pas particulièrement ravi, je vous en cache pas, moi je suis, moi aussi. Un, joueur, je suis un joueur qui est plutôt un joueur défensif. J'aime bien euh, pas commencer. Bon bah j'ai pas le choix, je commence, c'est parti, on se retrouve pour le début de mon tour 1. Bagarre Ok, c'est parti Je commence donc la game, tour 1 pour les Dark Angels. Euh, bah, phase de commandement, je suis à 6 points de com. Au début de la partie, je passe à 7. J'utilise pas d'aptitude, notamment le stratagème qui pouvait me faire faire un mouvement d'avant-garde. En début de partie, je ne vais pas le faire. Euh, en revanche, je vais avoir quelques petites aptitudes sur mes phases de commandement. On va commencer ici avec ma bannière. Donc évidemment, je choisis cet objectif-là pour euh, mon objectif d'enfant pour Dark Angel. Je vais euh, avec ma bannière passer le moins 1 damage sur ce pack de Terminator là. Je vais aussi lui passer le plus 1 pourrit, toujours avec ma bannière. Donc il, il, il passe à c'était 2. Ça c'est fait. Euh, ensuite, je n'ai pas d'autres aptitudes à jouer à ce niveau-là. En revanche, j'ai un joli chaplain qui va passer 2 litres demi. La première, il va se la passer sur lui-même, euh, sur du 2, et ben c'est euh, le plus de la charge, même si ça ne me servira pas. Mais ça passe quand même. Et ensuite, je vais passer un plus un bless sur mon talon master, qui est un personnage. Ça passe sur du 2. Euh, voilà pour ça. J'aurai une petite phase de psy, mais c'est par la suite. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Hey. Ok, j'ai donc fini ma phase de mouvement. Globalement, euh, on va y aller avec délicatesse. J'ai quand même fait à Advance toutes mes unités Ravenwing pour pouvoir aller gagner une 4+, à Sauf euh, ce talon master-là. Qui, nonobstant le fait d'être heureux, d'être inciblable grâce à ces deux loustiques-là, euh, eh bien, il va envoyer toute sa, toute sa puissance sur les cinq cabalites juste là-bas. Ensuite, j'ai euh, fait advance ces motos-là qui étaient ici. Euh, j'ai gardé plus ou moins mes placements au niveau de mes incursors. Euh, ici je suis resté en bloc défensif ici je suis resté en bloc défensif sauf que j'ai fait advance ces motos là euh, l'idée est potentiellement de, de proposer quelque chose pour venir chatouiller sur cet objectif, on va voir il faut que ça tienne en revanche parce qu'il y, euh, y a quand même du répondant du, répondant du côté de notre ami Argel toll le Drucari, le Dark Eldar Dark Eldar, Dark Angel, on est dans la sombrance la sombritude dans ce rapport de bataille euh, ce qui m'amène globalement à la fin de ma phase de mouvement, on va attaquer ma phase de psy je l'ai fini, euh, je n'ai pas de sort particulier à lancer et je prends pas le risque de perdre des PV sur des périls inutiles. Donc phase psy, je chante complètement. Ça m'amène directement à ma phase de tir. Donc bah, tout simplement, je vais avoir mon talon master qui est ici et qui va envoyer eh bah, tous ces tirs de canon d'assaut et ces tirs de bolter lourd là-dessus. Je vais le toucher à 2. Je vous rappelle que j'ai passé ma litanie de plus 1 bless. Je vais le toucher à 2, je vais le blesser à 2. J'ai de la PA-2 puisqu'on est en Doctrine Devastator. Euh, j'ai de la PA-1 mais qui passe à moins 2. Donc globalement, ils vont se faire pulvériser l'oignon. Euh, c'est parti, sur du 2+, plus. ok, bah 18 tirs 3 as c'est stats. moi j'aime quand c'est stats, ça me va, et ensuite euh, sur du 2+, plus à la blesse, et bah euh, c'est pas mal non plus, tac, donc euh, mon adversaire, ah donc ça c'est damage 2 mais t'as pas de find the pain je pense, non j'ai un euh, vu par contre, donc euh, bah t'as tout ça d'un vue. Bah. un vu ou save au choix à 6 Moi j'y crois, franchement ouais, moi aussi j'y crois. Ça se fait. Ah Bah oui. Voilà, <rire> je pense qu'ils sont morts. <rire> euh, Premier sang on s'en sang ça sert à rien. Par contre, ça me met un point sur l'attrition. Le... Sauf Donc, si je te tue. Effectivement, ça sera à la fin du tour de jeu. Donc on verra si, euh, si mon adversaire arrive à me sortir une unité. Euh, ce qui m'amène globalement en vérité à la fin de mon tour. Euh, J'ai rien de mieux à faire pour l'instant. Et je vous propose qu'on se retrouve pour le tour 1 de Drukari. Alors, à début du T1 de Rukari, donc je regagne phase de commandement, je regagne un CP, donc euh, qui me fait repasser à 12. Donc là, ce qui va se passer, j'ai aucune aptitude à faire en phase de commandement. Donc là, on va directement attaquer la phase de mouvement. Donc ce qui va se passer, c'est que euh, mon ravageur qui est là-bas va s'avancer un petit peu pour avoir un angle de tir sur ces motos-là. Le raider va se décaler pour avoir un beau couloir de tir pour le coup sur les mêmes motos et le ravageur va faire un petit saut de puce juste ici pour aussi avoir un visuel sur les motos donc là clairement mon but c'est de tuer les motos pourquoi parce que c'est sa source de mobilité avec son deuxième pack mais l'autre pack est assez loin donc il m'inquiète pas trop donc ces diffuseurs ça me fait mal à mes véhicules et pour mon secondaire de carte de table plus longtemps je le laisse dans son coin et mieux c'est donc voilà donc sinon après en termes de mouvement je ne vais pas trop bouger, pourquoi Parce que là je contrôle deux objectifs, lui il en contrôle qu'un seul. Donc à sa phase de enfin, à sa phase de commandement, il ne marquera que 5 points de primaire et lui euh, ça l'oblige à s'exposer et du coup à sortir. Et moi j'attends au moins mon T2 pour avoir mon ses charges et pour voir, dit, lui tambouriner le groin et faire la bagarre. J'ai placé tous mes véhicules à portée de tir de E. Sauf un, pas tous. Comment ça Bah t'en as un qui me vaut pas Oui Voilà oui. Donc, pas tous Pas tous 4 sur 5 4 sur 5 Donc c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Donc euh, pendant ma phase de mouvement, qu'est-ce qui s'est passé J'ai déployé les brouilleurs euh, pour le milieu de table avec mes mandrakes. Voilà, c'était beau. Là, j'ai refait un petit, une petite zone d'expulsion. J'ai décollé euh, mon hémonculus du mur pour ne <rire> pas me faire charger à travers le mur. Tiens. Et on va attaquer directement la phase de tir. Ace C'est parti C'est parti bah, je pense que tu veux cibler eux, donc ouais. évidemment moi ce que je vais faire, je vais utiliser un point de com, pilote et mérite, vu que j'ai Advance, euh, en plus d'avoir ma 4 plus 1 vue, je vais avoir moins 1 pour être touché, j'étais à 7 points je passe à 6. Est-ce que je te le vole Ah oui, sur un 6. Allez Vect Pourquoi Vect oh, Agent de vect. Agent. Oui, enfin compris. non, c'est oh, le, le... la cabale on du cœur On l'a compris. <rire> eh ben c'est parti, tu vas défourailler, on va voir si tu m'enlèves trois motos. C'est ça 3, ta puissance de feu. 6, 9. Donc on va commencer par ce ravageur qui est ici, qui voit juste le bout des fesses, euh, des fesses de la coquinette, parce que si je le tue, après il va me l'enlever et je ne tirerai plus. Donc il m'a mis moins 1, c'est sur du 4. Ok, j'ai le droit à une relance gratuite parce que je suis du cœur noir et ça fait plaisir. Ok, ça ne sert à rien. Hop. Donc c'est de la force 5. C'est de la force 5. C'est du re4. C'est du re4. Allez. Et eh ben écoute, tu en as 3, puis à moins 3 damage 2. Bah, j'ai de l'invue à 4, puisque, euh, puisque j'ai Advance. Eh ben, je prends 2 PV sur une première moto. Et euh, on, va mettre, euh, on va la mettre sur, euh, sur celle la plus éloignée, d'ailleurs celle que tu vois son petit cul. Voilà. Le deuxième ravageur, il va faire exactement pareil. Sur du 4. Quattro, c'est un peu moins bien voilà, C'est pas déconnant, c'est plutôt, plutôt cool, déconnant. ça fait 5 touches C'est Ouais, Ça reblesse à 4 Ça reblesse à 4 eh ben, C'est très bon T'as pas une relance sur les blesses, c'est que, que sur les non, touches Non, c'est okay. que sur les touches Bon, celui-là ben, okay. été très très efficace Et par contre, on a les deux gros tirs anti-char Exactement, donc la première lance des ténèbres Ici, c'est sur du 4 J'ai un seul tir, 3 forcément touches. Tu peux la reroll. Je peux la reroll gratos que parce que ça fait plaisir. Ça touche. Ça touche. Là par contre c'est force 8. Donc c'est sur du 3. Et ben, ça, Et ça blesse. Et moi j'ai une 4, à vue là-dessus. C'est raté. D6. D3 3. D3 3. D3 +3. Donc celle-ci, elle meurt. Voilà. Il n'y a pas débat. Dans d'atroces souffrances. Ouais, globalement, oui. Et la dernière. Oui. Allez. Elle touche pas. La petite reroll. La petite reroll. Ça touche. touche. Qui blesse. Qui blesse. Oui, et la petite 4 plus vue des familles, c'est sauvé. Qui tanque. Et ben voilà. Donc, euh, à la fin du coup de ma phase de tir, je vais dépenser deux points de commandement. Est-ce que je les récupère Non donc je passe à 10 points de commandement pour faire un petit Fire and Fade avec mon ravageur. Euh, fin du tour 2, globalement, euh, ce qui va se passer c'est que j'ai réussi à t'enlever une unité. Et oui. toi tu m'en as pas enlevé parce que mes motos ont survécu grâce à cet excellent zigzag de, de, de Ravenwing. Les mecs qui sont comme à sans moto. Du coup je mets quand même 3 points sur mon attrition. Euh, donc ça me valide 3 points à la fin du tour 1. Et euh, ce qui va nous amener directement au tour 2. Tout à fait. C'est parti pour le tour 2, les amis. Début du tour 2, j'avais 6 points de com, j'aurais gagné un, je passe à 7 Au niveau du scoring, je vais mettre 5 points de primaire puisque je tiens mon objectif Ce même objectif qui va me rapporter 2 points puisque je l'ai défendu euh, avec euh, mon pack de Terminator ici Donc ça, ça me ramène 2 points Et en plus, c'est l'objectif du scénario, donc ça me ramène 3 points et en plus, j'ai mis une attrition à 3 points, donc je fais 5, plus 2, plus 3, plus 3, ça fait euh, 13 points pour moi sur ce début de tour 2. Et ensuite, eh bien, euh, je vais faire mes différentes aptitudes sur ma phase de commandement. Encore une fois, je vais réduire le damage de 1 sur mon pack de Terminator, je vais leur passer un plus 1 hit avec ma bannière. Je vais ensuite euh, utiliser mon chaplain, qui est ici, euh, qui va passer son aura de plus 2 à la charge sur un 2+, ça passe. Donc là, à 6 pouces de lui, il y aura de plus 2 à la charge. Et en plus de ça, il va cibler. Euh, il va pas cibler d'unité au tir. Parce qu'en fait, je suis trop loin. Donc je ne mets pas d'autres litanie. Éventuellement si je veux leur filer à eux la, la litanie qu'il a de base. C'est-à-dire que c'est une full reroll des touches uniquement en mêlée. Je la passe sur les Blade guards. Ça mange pas de pain, on sait jamais. Parce que je sais que le codex, le truc c'est que le codex Drucari, euh, je le maîtrise pas du tout. Et euh, je maîtrise pas tous les, les petites subtilités et je suis pas à l'abri de me prendre des surprises au fur et à mesure du jeu que je vais découvrir. Donc j'essaie de me prémunir un maximum de choses, même si des fois je fais des actions qui peuvent paraître inutiles. Euh, là ça coûte rien et puis on sait jamais si je me prends un truc de l'espace, je sais pas d'où c'est sorti. Bon voilà, ça mange pas de pain. Je vous propose qu'on se retrouve euh, à la fin de ma phase de mouvement Allez, fin de ma phase de mouvement, globalement qu'est-ce que j'ai fait Bah déjà j'ai fait revenir mon pack de moto qui s'était un petit peu asphalte ici à Readvent, c'est revenu se planquer là. Proximité de l'apothicaire, du coup, bam, c'est gratos, ça me coûte 0 PC, euh, parce que c'est gratuit, et je fais revenir une moto. Ensuite, toujours ici, euh, globalement, j'ai pas fait bouger grand monde. Euh, j'ai fait par contre bouger mon talon master un tout petit peu pour qu'il aille chercher des lignes de vue sur, cette, sur ce châssis-là. Comme ça, je vais lui mettre les tirs de bolter lourd. Vous allez voir, j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai quand même gardé mon petit pack de serviteurs ici pour couvrir mon, mon, mon fessier, euh, histoire de ne pas me retrouver avec une unité dans le dos, puisqu'il a la capacité de avec euh, de partir de revenir de faire des trucs un peu un peu relou euh, ensuite Ensuite, ensuite, j'ai sorti mes euh, Blade Guard accompagnés équelles pour la simple et bonne raison qu'en même temps je suis arrivé avec mes Terminators, donc je vais lui proposer deux unités qui sont plutôt résistantes. Les Terminators se sont cachés ici pour déjà se mettre dans un quart de table et lui enlever éventuellement deux points de scoring sur son secondaire et puis pour mettre un pied sur l'objectif central. Je vous rappelle qu'ils sont objectifs sécures. Du coup, j'en ai profité pour sortir les Blade Guard. Euh, comme ça, bah, ça lui fait, euh, si je sors les unités une par une, il va tout me mettre dessus, il va m'asphalter le groin. Alors, vaut mieux que je, je donne plus en même temps, comme ça je m'assure d'avancer un petit peu sur la map, j'ai gardé quand même mon chaplain ici pour protéger ma backline euh, voilà pour ça et ensuite ici bah, j'ai fait la petite euh, le petit combo qui va bien, c'est à dire que j'ai avancé ici j'ai positionné mes, euh, mes gardes du corps et du coup, mon talon master devient inchargeable, euh, inciblable, pardon. Il peut pas être ciblé par, par rapport au tir, puisqu'il a 3 pouces de nos amis, les Blade Guard. Eux ont avancé un petit peu. Mais je, globalement, je suis resté caché. Je fais du positionnement pour l'instant. J'attends de voir. Je suis un peu euh, mis sous pression par euh, un adversaire euh, qui en a sous la semelle. Donc euh, voilà, globalement, en termes de tir, je vais pas avoir grand chose à faire. Euh, phase de psy en vérité je vais euh, pas jeter le mind warm parce que j'ai pas d'unité ennemie j'ai la full reroll des touches et des blesses euh, globalement j'ai déjà passé une full reroll des touches sur eux donc euh, éventuellement je pourrais passer une full reroll des touches et des blesses sur lui euh, au cas où je me prenne une charge euh, je vais la passer je vais jeter full reroll des touches et des blesses sur, sur cette unité là il est à 12 pouces oui donc euh, donc on est bon euh, je la passe Péril. Il <rire> y a péril dans la demeure. Euh, du coup, ça va me cramer un point de com de relancer ça. Est-ce que je récupère Tac. C'est gratos Non Ok. Bon, oh. mais ça passe. Du coup, full reroll des touches et des blesses à la mêlée pour mon talon master. Et ensuite, l'autre, ça, ça permet d'annuler une aura, mais j'ai pas d'unité ennemie euh, dans... Elle euh, a porté de bon sort et euh, ce qui m'amène immédiatement à ma phase de tir, je vais prendre mes deux bolteurs lourds et je vais avoiner sur le pigeon qui s'est farci euh, sur le coin, de, le coin du meuble euh, et je mets tout dans son groin je, euh... je vais dépenser un ah, CP, ça c'est bien est-ce que je le récupère sur du 6 allez, non et je vais mettre moins 1 pour toucher. Ah, fuck Je passe à 9. Ok, bah je vais envoyer du tir de bolter lourd. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement de tir qui clôturera aussi ma fin de, ma fin de tour euh, histoire de voir ce que ça a donné. Ok, donc globalement, j'ai enlevé 6 PV sur son châssis, puisque je lui ai passé 3 blesses, il a raté ses 3 sauvegardes, c'est du bolter lourd, ça fait 2 damage, donc il prend 6 PV, ça tombe bien, il a un profil dégressif, donc comme ça, il tirera un petit peu moins bien, et après, bah globalement, ça mène à la fin de mon tour, je suis encore sur une, euh, de la positionnement et un peu de rétention, et on va voir ce que fait Argel Tol, je lui passe la main pour son tour 2, c'est parti, les Drucari sont dans la place donc début de mon tour 2 Donc là ce qui va se passer c'est qu'on va passer un cran au dessus en termes de puissance pour la souffrance On va pouvoir ses charges et ça ça va être très très utile Donc euh, phase de commandement euh, Ce qui va se passer c'est que je vais marquer déjà 10 points de primaire parce que je contrôle deux objectifs J'en contrôle pas plus que lui parce qu'il est venu chatouiller d'un orteil celui du centre Mais bon ça c'est pas très grave Donc euh, je vais voir pour potentiellement doubler euh, mes drogues je sais pas encore je vais réfléchir un petit peu et on va se retrouver pour la phase de mouvement. Alors fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce qui s'est passé Donc euh, j'ai avancé une grande partie de mon dispositif. J'ai fait repartir euh, les Mandrakes grâce à leur aptitude spéciale de Mandrakes, euh, de mandrakes du coup euh, dans les renforts pour pouvoir TP euh, plus tard dans la partie. Donc j'ai avancé euh, mes ici avec mon Émonculus pour pouvoir faire son traitement de guerre du créneau noir sur eux. Euh, pour leur faire perdre l'objectif sécurisé. C'est plutôt pas mal. Euh, du coup, j'ai mis mes petits véhicules à porter pour essayer de tirer sur les blade guards, voir, euh, voir ce qu'on fait et on est content d'être content heureux, quoi. On, on attend ça. de voir. Donc, fin de la phase de mouvement, mon hémonculus, qui est juste ici, va faire son de de guerre sur ces messieurs, juste là. Donc, on fait un test de commandement. Si je fais plus que lui, il perd l'objectif sécurisé et il ne peut plus faire d'action ou il interrompt l'action en cours. Et... Je lui mets un malus de moins 2 grâce aux petits trophées macabres qui pendent à la coque de mon raider. J'ai un commandement de 9 parce que je suis un Deathwing Terminator Squad. Du coup, je passe à 7. Avec tes 3D, tu dois faire strictement supérieur. Ou égal. Ou égal. 3A, si on n'en parle plus. Ouf, lourd. Ok. Du coup, je perds l'objectif Sécure sur mes Terminators. Tout à fait. Ça, c'est pas très sympa. Oh, c'est plutôt pas mal. Ça entérine ta phase de mouvement Ça entérine ma phase de mouvement. Donc, maintenant, phase de tir. Donc, ce qui va se passer, on va commencer par le raider qui est juste là, qui voit un bout de pointe. C'est monsieur là. Donc, tu mets pas de malus. Tu peux y aller. Vas-y Franco. D'accord. Donc, c'est sur du 3 ⁇ Ça touche. Tu me blesses que sur du 4, car je suis des swings et inert circle. Oh, oh. 4 ⁇ oh. Ah. Yeah. Donc là maintenant, vu que le Raider a été super efficace, oui. on va passer au ravageur, juste à côté. Donc lui, c'est sur du 3, il a plus de dés, il a droit à une reroll. C'est joli. C'est bon, c'est C'était la reroll bon, euh, Creative War Oui, c'est ça, la As, reroll As. Non, là bah, c'était une 2 reroll As. Encore, re encore as, mieux, c'est bon. dégressif en plus. Non, Force 5, <rire> mais je te blesse sur du, du 4. 4, <rire> 4. Oui, monsieur. Eh bah ben, écoute, ça fait 3, PA 3, Damage 2. Bah j'ai 3 à, à 4 du coup. Et ben bah voilà. Et ben bah, damage 2, du coup ça va tu hein Eh bah, ben très Et bien. Bah, écoute celui que tu vois pas tu... Je, je, je, je, je suis content d'être heureux. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on va passer à ce ravageur ici qui va tirer sur ces monsieur juste là. Oui. Donc c'est 9 tirs pareil. Donc lui il est un peu mal en point donc il va toucher que Tour sur du 4. 4. Petite reroll. Allez, as reroll as, non. Bam, as reroll 4. Ça fait 3 touches. Comme. Je suis du la terminator euh, de la deathwing avec une air circle, donc tu me laisses que sur du 4. Oh, Et bah, ça fait 2. PA-3. PA PA-3, alors il faut savoir que euh, j'ai une save sur mes boucliers, j'ai une save à 1 plus, je suis dans un couvert, j'ai une save à 0 plus. Donc la PA-3, en fait la PA ou le bouclier, c'est sur du 4 plus, quoi qu'il arrive. Okay. Donc je vais euh, passer la première sur un. C'est 2 damage de toute façon. à 2. Donc euh, je vais passer les deux sur un bouclier. A 4 plus 1 vu, je rate les deux, du coup bah, j'ai un bouclier qui saute. Eh bah ben, je suis bien content euh, oui écoutez, hein, c'est toujours un bouclier de moins ça. À... en plus en, en moins en plus En moins en plus En plus en moins euh, je vais t'enlever lui du coup, tac Donc les Talos vont mettre leurs six tirs de lance de feu dans... Ces messieurs Oui, dans. je suis chercher, je vous le mais il y a d'autres unités, t'es en train de chercher un truc Bah ouais, mais... <rire> c'est lui C'est lui qui lui. va mourir C'est lui qui va mourir Donc, c'est sur du 4+, Oui monsieur C'est beau c'est sur du 4 2+, plus. Plus, 4 mais plus. qui devient du Et 4+. Et bah t'en as 2, puis à moins 4. Puis à moins 4 encore. Et eh bah ben, c'est combien de damage euh, D6 plus 2. Euh, ok, donc la première sur mon bouclier, oui c'est tanké. La deuxième sur mon bouclier, oui c'est tanké, monsieur. Mais bouclier tanking. C est tanking. C'est incroyable. <rire> Lui il a fait plus de dégâts que eux quand même vrai. Alors je vais claquer deux points de commandement Pour faire la même chose, un fire and fade sur mon ravageur Juste ici pour retourner me cacher Est-ce que j'en récupère au moins 1 sur un 6 Bah toujours pas, toujours pas Donc toi. je passe à 8 points de commandement Donc il va bouger De 7 mmh, mmh. De Petit cachotier Petit cachotier donc fin de la phase de tir, début de la phase de charge Donc les talos juste ici vont déclarer une charge Sur ces petits monsieur C'est une charge à 7 Je suis dans un décor, une ruine Qui normalement est défendable si je dis pas de bêtises euh, Du bien. coup je vais 7 euh, to defend euh, je, vais, je vais poser mon HUC et je vais prendre un plus un pour toucher euh, Bon ça mange pas de pain euh, Voilà, Tout le monde est dans la ruine donc je peux le faire euh, Trois poids de la ruine Allez 7. Charge à 7 ça passe Au calme Au okay. calme donc mon petit démonculus juste ici va tenter lui aussi sa petite charge, c'est une charge à 8, 9, ben bah c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Mais que demande le peuple Je suis du credo noir, donc le credo noir me dit si j'ai plus de commandements que lui, j'ai plus un pour toucher. Ah, ça ah. sent bien, tu <rire> mets au combien, au moins, au moins, combien moins Toi tu as moins 3 là. Pour moins 3 j'ai moins 2 à cause de lui. Et moins 1 parce que je suis credo noir. OK. Donc, Donc j'ai un commandement de 8, toi tu un commandement de 9 de base et ça qui passe, passe à, à 6. 6. Donc t'as plus que moi. Exactement. Ah, Donc là maintenant, je te touche sur du 3 plus. Allez, c'est parti. Avec mes grosses tacts. Euh... Donc 4 plus, 7 4 plus que euh, ton strat. Et ben c'est parti. Donc là, il va falloir que je les règle euh, globalement une par une. C'est du flat 3. Euh, D'abord, ça part sur le bouclier. Donc, un vu à 4 sur le bouclier. Ça tient. Un vu à 4 sur le bouclier. C'est flat 3. Oui. Donc, ça me tue mon bouclier. OK. Euh, là, maintenant, c'est des, des doubles griffes. Donc, je suis sur de l'un vu à 5. Et, euh, et c'est bien tout. Hein. Donc, c'est parti. Un vu à 5. Eh ben, ils sont morts. Et eh ben, ça me tue les trois tout pile. Donc les trois sont morts. Comment ça s'appelait Un ordinateur dessus. D'accord. s'il de te plaît. Okay. Ils font leur mouvement de trois pas. Hop, pour venir ici. Ici. Mon émonculus, même s'il n'a pas tapé, il a le droit de le faire. Il va faire trois pas juste ici. Et c'est la fin de ma phase de combat. Et du coup, euh, mon scoring, j'ai deux quarts de table vide. Où il n'y rien. De type euh, vidé. De, de type euh, vidé euh, à coup de gantelet. À coup de gantelet Voilà. Donc je vais marquer 4 points de secondaire. Ouais. J'ai activé les brouilleurs. Donc j'ai fait les deux tiers des brouilleurs. Il, il me manquera juste dans ta zone de déploiement. Come on. Ça va le faire. Ça va, ça va le faire. <rire> ça va le faire. Et euh, fin de ton tour. Fin de mon tour. J'attaque. Mon tour 3. Là c'est, va commencer à causer là. Ok début de mon tour 3, je mets 10 lourds points de primaire puisque je tiens 2 objectifs, euh, je mets 3 points pour l'objectif secondaire du scénario et je remets 3 points puisque c'est le troisième tour où je tiens cet objectif-là. Euh, voilà, j'ai pas mis l'attrition au tour précédent puisque je me suis fait laver mes Terminators mais l'idée en fait de faire venir ces Terminators au centre. C'était de l'obliger un petit peu à sortir, de un petit peu à, à faire ce qu'il a fait en fait, qu'il en était plus ou moins obligé, au risque de perdre trop de points. Euh, du coup, je vais faire mes différentes aptitudes que je fais sur ma phase de commandement. Euh, réduction des damage de 1 sur les Terminators, il va passer ici aussi pareil, le plus 1 pour hit sur les Terminators là. Euh, ensuite, le chaplain sur du 2+, il va passer le plus 2 à la charge, ça passe. Euh, il va passer la full reroll des touches euh, au corps à corps sur les guards ça passe aussi, et ensuite, eh ben, je n'ai pas d'autres aptitudes sur ma phase de commandement. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Alors, euh, globalement, nonobstant le fait d'être content, je suis plutôt heureux. Euh, J'ai avancé un petit peu euh, en en regardant sous la semelle encore, parce qu'on sent qu'il y a de la rétention des deux côtés. Il y a un moment où ça va se croucher. Je suis pas sûr que ça va se passer au tour 3, j'aurais tendance à dire que c'est au tour 4 que ça va que la partie va. qu'on va se tabasser vraiment. Je pense que c'est au tour 4. Là, globalement, ce que j'ai fait, j'ai vraiment conservé ma zone de répulsion parce qu'il faut pas oublier qu'il a ses 5 man, des Mandrakes hein, ouais. euh, en FEP, Et euh, potentiellement, il veut les, ce qu'il qu attend de faire, c'est que je fasse un trou dans mon dispositif, faire arriver ses 5 mandrakes, faire son action de brouilleur, marquer 10 points. Je vais vraiment m'atteler à lui bloquer ces 10 points de secondaire-là au mieux que je peux, tant que je peux le faire. Là, j'ai encore tous mes serviteurs, j'ai des unités partout, je peux le faire, je l'ai fait. Donc, ce qui m'a fait permis de faire un quadrillage ici pour bloquer complètement la zone-là. Euh, et puis, j'ai les motos qui repoussent ici. Donc, en gros, il peut pas venir rentrer euh, dans ma zone. Euh, voilà pour ça Ensuite au niveau des placements Là ce que j'ai fait c'est que j'ai avancé mes motos Elles sont à portée de fusion des Talos Et euh, les Talos sont à 18 pouces de lui Ce que je vais faire c'est que j'utiliserai un point de com Et je passerai à plus un pour hit euh, sur eux Comme ça mes motos vont toucher à deux plus euh, Ça ça fait plaisir euh, ensuite j'ai avancé mes, euh, mes intercessors euh, Overwatch euh, mes, euh, mes incursors euh, objectif secure. Euh, L'idée c'est potentiellement de mettre un pied d'objectif secure sur l'objectif Donc déjà lui faire perdre à lui pour son tour quoi qu'il arrive Et après on va voir si on arrive à, à bien sniper les talos, Peut-être éventuellement tuer le Baltrang du fond Mais ça c'est pas fait encore hein. On va pas trop s'emballer Et derrière ça a avancé euh, avec euh, subreptivité et subreptance euh, donc euh, voilà j'ai avancé euh, j'ai placé ma bannière ici qui est venue euh, potentiellement donner le moins un damage après euh, et là bas j'ai sécurisé euh, L'idée, c'est que je vais immédiatement, à, à la fin de ma phase de mouvement, bah, mon apothicaire, il a déjà ripop la moto, donc j'ai rien de plus à faire. Je vais immédiatement passer à ma phase, euh, de, psy, ma phase de psy. Et globalement, avec Ezekiel qui est juste là, euh, je vais jeter le sort qui dit que nos amis-là vont prendre une mortal wound et taper toujours en dernier. C'est un sort qui passe sur 6, c'est Ezekiel, donc ça passe sur du 5. Voilà, le sort passe. Du coup, une petite mortelle sur euh, voilà sur un Finopain à 5, qui va l'annuler. Non. non, donc il prend une mortelle et il tapera toujours en dernier. Donc, il pourra pas utiliser de stratagème pour éventuellement me reprendre le corps à corps. Si toutefois, euh, il y en avait un. Et surtout, ça court jusqu'à pro jusqu ma prochaine phase de psy. Donc, même si euh, vous avez compris, ça fait plaisir. Euh, Je vais arriver sur ma phase de tir. Je vais utiliser un point de com. Je vais cibler l'unité de Talos. Je vais passer plus un pour Hit pour toute mon armée. Euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu le regagnes Sur un 6, est-ce qu'Argelthold le regarde non. non. Donc, j'étais à 6 points de com. Je passe à 5. Et euh, nonobstant le fait d'être heureux, je vais commencer ma phase de tir et je vais déchaîner les enfers avec mes motos d'assaut et je vais mettre full fuseur dans les Talos. J'ai donc 6 tirs, je fais les bolteurs après. J'ai donc 6 lourds tirs de fuseur qui vont toucher euh, non pas sur du 3, mais bien sur du 2. Il y a un petit as. Euh, il y a un petit as. Et il y a un petit as. Est-ce que je le relance maintenant pour maximiser Ouais, je vais le relancer. Est-ce que je le récupère oui, oui. Et est-ce que je passe ma mon As Reroll As Bon bah voilà. Euh, J'ai donc utilisé. J'ai perdu un point de com pour rien et j'en ai fait regagner un argeltol. C'était la manœuvre la plus dégueulasse de de la partie de Non le... non, c'est fluff. Voilà, Reroll as, de toute façon, vous connaissez hein, c'est un peu le running gang le running gag de la chaîne. Euh, ensuite, mes motos d'assaut vont pouvoir euh, toucher, blesser à 3 plus sur les talos. J'ai force 8, il a rendu 6 1 grâce à à son émoncule. Euh, par contre, j'ai une reroll des blesses de 1 grâce à mon euh, Talon Master. Donc je blesse à 3, reroll des as. Il y a un as. Allez allez allez allez. Ah, c'est moche. OK, et eh ben écoute, tu as trois invuln à 6 dans un Tout à fait trois invulnérables à 6. Bah j'en réussis, yes. ça me va. Euh, le premier fait décide 6 damage plus 2, ça fait 5 et 2, ça fait 7 damage pour le premier. C'est les deux je fais sept le non, Ah oui, non, non, ça, faut savoir, parce que ça a combien de PV euh, Ça en a 7. Donc euh, si tu auras si tu tous tes Pain, je peux te le tuer. Ah, j'en ai déjà perdu un. Ah t'en as perdu, effectivement. Ouais. Donc Pain à 5 Ouais. Et eh ben j'en sauve 2, je perds 5 PV. Il lui en reste un. Il lui en reste un. Attends. Et du coup, je fais le, le deuxième fuseur qui est passé, qui fait, ça s'est cassé, qui fait D6 plus 2, ça fait 5 et 2, bah ça refait 7 fil no pain. Donc euh, le dernier, son dernier PV, il a euh, 7 fil no pain de plus. Bon, euh, je Franchement, crois. 7 à 5, Donc, ça se fait. J'ose croire qu'il va mourir ce gars-là. Ça se fait, ça s'est vu. Ah bah ouais. 7, oui j'ai dit ça s'est vu, 7. Donc ça me permet de tuer le Talos. Est-ce qu'il explose Est-ce qu'il explose déjà Ça, ça ne mange pas de pain. Non, il n'explose pas. Il et euh, du coup, ça fait que son personnage n'a plus de lock Ok, donc je vais prendre mes euh, incursors qui sont ici. Et je vais mettre full patate. Ça fait 10 tirs en tir rapide. Je vais tirer sur euh, les moncules. Je vais le toucher sur du, euh, sur du 3. Il euh, y en a 3 qui ratent. Et euh, je vais le blesser sur du 4. En du 4, j'ai force 4. Euh, et il y en a... Eh bien, il y en a 4 qui passent, Monsieur. C'est à vous, euh, la balle au centre donc. Save à 6 Save à 6 C'est beau Oui Fil no pain à 5 Fil à 5 C'est moins beau Je fais 2 PV Je prends Je donne je, prends. <rire> je le dirai sûrement Ok maintenant je vais utiliser mon talon master Qui a une ligne de vue sur son petit et mon cul Et je vais balancer full patate euh, dessus Il lui reste 4 PV J'ai donc 12 tirs de canon d'assaut Et 3 tirs de bolter lourd Qui vont toucher sur du 2 euh, C'est parti Alors, les As sont des échecs, ça, on a dit que c'était cassé quand c'était sur l'objectif, donc tout ça passe, et après, je vais le blesser, euh, c'est en du 4, donc tout le blessera sur du, euh, sur du 3+. Alors, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, globalement. et ça c'est pas bon, euh, ça c'est du damage 2, et ça c'est du damage 1. Voilà, de bah, toute façon tu jettes tout, hein. façon, ouais. de c'est de la vue à 6 et après du... Finopein après. Voilà. Après si tu rates le noir, il y aura un petit Finopein en plus, ça ne mange pas de pain. Sur du 6. Sur du 6. Bah, le noir bon, est réussi bah, Le si noir voilà, c'est réglé. Et ah, maintenant Finopein à 5. Bon. Il, a, il lui reste 4 PV. Faut que j'en réussisse 5. On est, est large. C'est faux frère. <rire> On est large. Ah bah. <rire> celui -là ah c'est oui, celui-là qui me <rire> manquait. Ok, euh, j'ai globalement fini ma phase de tir. J'ai enlevé un Hémonculus, un Talos. Euh, et j'ai enlevé 2 PV supplémentaires sur ce châssis là. J'ai pas d'autre tir à faire. Je vais charger avec mes Blade Guard. Et euh, c'est une charge à 10 sur les Talos. Euh, je vais y aller franco. Euh, charge à 10. Et j'ai plus de la charge, évidemment, puisque j'ai passé ma litanie. Donc c'est une charge à 8. Euh, charge à 8. Non. Aïe, aïe aïe aïe aïe. Je vais utiliser un point de com et je vais, la... je vais la relancer. Donc je suis à 4 com Je passe à 3. Allez, la charge à 8. Oui, ça passe. C'est une charge qui passe. Donc je vais la faire et, euh, et dans la foulée après je vais charger aussi mes, mes intercesseurs, mes incursors. Allez c'est parti Ok, euh, je vais du coup charger avec mes incursors aussi. Je leur ai laissé un peu, une petite place, eux c'est une petite charge, ça va être une charge à 5 je pense. Voilà. Euh, charge à doublasse. Euh, globalement euh, c est on est bien. C'était euh, annoncé. C'était annoncé. C'est une charge ratée, j'ai déjà, déjà claqué Mary Roll. Euh, du coup bah, les incursors euh, c'est fini pour leur euh, aventure quoi, globalement. Ok, euh, donc les blade Bladeguard vont taper. J'ai un sacré paquet d'attaque. J'ai passé, ma, j passé ma, ma, ma litanie, donc je vais être en full reroll des touches. Je vais toucher sur du 3 plus. Full reroll. Donc ça, tout ça, ça passe. Allez, la full reroll ici. Il y a celle-ci qui ne passait pas. Ok. Et là, par contre, je suis force 5. Il est en du 6, donc je vais le blesser que sur du 5. Allez, c'est là qu'il faut un petit peu de... Un petit peu de mojo avec moi. Bah, c'est pas ouf du tout. Il n'y en a que 4 qui passent. 5. Il y en a 5 qui passent. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ok. Et bah écoute, c'est PA... C'est un vu à 6. T'as un CV4 de base 3. Donc là, c'est de la sauvegarde à 6, puisque c'est de la PA-3, donc c'est sur du 6. Ouf De 6, donc c'est flat 2. Oui. Donc ça fait 6 PV, ce qui... Ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, j'en perds pas un, perds pas un ouais. et derrière, je vais pouvoir lui tartiner le groin. Hop, et bien je perds 4 points de vie. Oui. Lui, lui, en restera 3. Et c'est à moi. Et c'est à toi, vas-y. Donc t'as commandement combien avec ces messieurs Il y a un Commandement de 9 avec le sergent encore. Donc... 9 Ouais. Donc, maintenant, c'est à moi de riposter. Donc, comme on est au T3, mes talos ont plus un pour toucher. Notre commandement est équivalent parce que je suis du créneau noir, du coup je lui mets moins 1, donc ce commandement 9 passe à 8, et moi le mien est de 8 de base, donc je vais toucher sur du 2 plus. Donc je, je tape au gros gantelet qui pique. Ça, je fais 3 As, je vais claquer une rirole qui passe, donc je suis à 7 points de commandement. Donc là, je te blesse sur du 4. Sur du 4, ah, j'aurais dû, dû claquer les deux CP, j'ai oublié. Sur du 4. Et donc, tu en as 3 PA moins 3. J'ai 3, 3 abus à 4 du coup. Il n'y a pas de. Tu mets le là-dessus. Ça, c'est Sekai. Euh, ouais. C'est. Flat 3. Flat 3. Donc, tu m'en tues 2. Tu m'en tues 2. Et, euh... et on va le laisser de, de l'eau blancs. Ok donc fin de mon tour euh, je pensais faire plus mal à mon tour avec les talos avec euh, les fuseurs et la charge mais euh, bon ben bah, ça n'a pas été une. Il a fait... y, a, y, a eu de... y a eu des jolis jets donc euh, voilà je fais je fais uniquement un talos et il y en a un à qui il reste plus que 3 PV donc ça c'est cool euh, Ici j'ai enlevé euh, il reste plus que 3 PV à ce châssis là j'ai enlevé les moncules donc là ça va être à bah, ça va être à Argel de d'envoyer de, de, la sauce. Donc début de ma phase de commandement du tour 3. Donc déjà je regagne un CP et je marque 10 points de victoire au primaire parce que je contrôle toujours les deux objectifs qui sont chez moi. Donc en gros ce qui va se passer euh, là, je pense que c'est un peu le tour où il faut, faut y aller. Donc il m'a laissé 2-3 opportunités. Donc la première ça va être avec mon Raider là-bas de faire une Advance à 8 via un stratagème. Et comme je peux charger euh, après Advance, aller cliquer son Talon Master pour lui Enlever un de ses euh, primaires pour son tour. Les Talos, j'ai longtemps réfléchi, je pense qu'ils vont rester engagés et mettre des coups de fuseur dans les deux Blade Guards pour les sortir. Si je les sors, je regagne aussi deux points de victoire à la fin de mon tour parce qu'il n'y aura personne dans ce quart de table-là. Ouais. Ensuite, euh, ce Raider-là va décharger euh, ses Witch Vener et la Succube pour, pour aller choper les motos vers le Talon Master. Bon. Et, euh, et après on va essayer de, aussi de sortir ces, les petits intercesseurs des familles. Donc si déjà à la fin de mon tour j'arrive à, à cleaner ça, ça, peut-être les motos, le talon voilà. master, et mais là j'ai plus ma table rase. À la voilà, c'est ça. Mais en même temps on était 3 le truc bon, carré était 3. Le était 3 il s'exprime. Exactement, c'est la, la, la fin de ma phase de mouvement. Donc le raider qui était juste ici a, dé, a déchargé la succube et les witch qui ont advance juste là. Donc elles pourront charger ensuite Après il a fait son petit mouvement pour venir se placer là Pour déjà bloquer la route Et pouvoir tirer sur euh, ce qui se présentera Le mec donc, est un checkpoint humain C'est ça, enfin un checkpoint véhiculé s'il oui. lui plaît oui, Il vrai. pourra même charger euh, si, bon, euh, lui si, si bon lui semble Si ça lui fait plaisir oui, quoi. Exactement. Ensuite donc les Talos sont restés au cac Pour pouvoir tirer sans malus sur les deux blades garde qui restent Si j'arrive à les sortir au tir Charger ça. Ça mange en, pas de pain. Ensuite, le deuxième raider rempli d'un cube et de drazard a fait une advance à 8 avec un stratagème pour bondir et aller lui contester cet objectif. Je pourrais le charger ensuite pour être sûr. <rire> pour <Pourquoi rire> pas qu'il désengage. Hein Parce que voilà. Donc, ensuite, le raider qui était ici a bougé, a fait un petit saut de puce de 14 ici et mettra les petits tirs de pistolet sur les motos si j'arrive à gratter 2-3 PV ça, ça ouais. pourra lui enlever la tension messière et mes autres véhicules pourront tambouriner potentiellement son Talon Master Donc voilà, donc on va attaquer euh, la phase euh, de tir et on est content d'être heureux. heureux Donc Metalos vont tirer avec leurs 4 euh, Heat Lens, donc lance de feu Des si fudeurs, quoi Ouais. Fuseur, <rire> mais mieux parce que c'est du Xeno, tu vois. D'accord. Donc c'est sur du 4. Parce que j'ai pas de malus. Donc là, c'est sur du 2. Non, sur du 4. Je suis toujours inner circle. D'accord. Bah, je vais claquer un CP qui m'amènera à 6. Et ça blesse. Ça blesse Oui. Un vu à 4 de mon Blade Guard. Tiens, moi aussi, je te fais dépenser des com, points de com pour rien. C'est ça. Tchè. Yeah. Donc, euh, les witch dans le Raider ont tiré euh, sur les petites motos. Enlever un PV, la succube a tiré euh, là. Ouais, on a raté. On a raté. <rire> Avec son biseau fuseur. Donc, ensuite, on va passer au ravageur qui est juste ici et je vais tirer sur les intercesseurs. Donc pour je vais utiliser un point de com', ils sont que 5 et pour la tota donc il me restera plus que deux points de com'. Pour la totalité de la phase de tir, eux ne seront blessés que et uniquement que sur du. 4, physioman, transhuman, transology. Trans oh je speak English. Yeah, very Institute, very quoi. <rire> Institute. Donc c'est sur du 3. Plus. Oui. C'est sur du 4. 4 plus. Plus. Allez, max Monsieur. de 1, de 2 et de 3. Oh bah, T'en as un, pa 3 damage 2. Euh. PA 3 bah, je vais toujours mettre sur mec qui est à couvert, j'ai pas le choix. Donc je suis un save à 2, bah, c'est de la de couvert à 5. Oh bah. Bam Tu me l'envoies. Sur orbite. Sur orbite. D'ailleurs je n'ai pas enlevé lui parce que lui pourra peut-être capter des auras alors que lui ne captera pas. Très bien. Donc ce ravageur là, un petit peu entamé, va tirer sur ces motos-là. Donc c'est sur du 4. Il a 9 tirs de désintégrateur. C'est plutôt pas mal. J'ai force 5, tu as endu. 5. Donc c'est sur du 4. Et eh ben tu en as 3, P en moins 3 damage 2. Euh, PA-3, euh, sachant que bah, je suis Ravenwing et que j'ai bougé, je suis de la vue à 5 du coup et euh, bah, je rate. Du coup tu m'enlèves 2 PV ici et tu m'enlèves euh, donc tu me tues celle-là avec 2 et là après dans une autre moto je prends 2 PV. Euh, ce raider ici va mettre un coup de lance des ténèbres là-dedans. Yes. C'est sur du 3 relançable parce que je suis. Du, du cœur noir. noir. Du cœur noir, voilà. As, As, As c'est à la maison. En même temps euh, on, joue domicile, ouais, on joue à domicile. <rire> la deuxième ici. Va faire la même chose As, As là c'est au deuxième fois Non ah bah Non. Mais quand oh. même, quatre As d'affilée, ça aurait été chaud hein. Non, ça se fait, Du coup, trois plus pour te blesser Forcément bon, voilà. Et bon, voilà bon, Je bon, suis bon. content d'être heureux, maintenant on va attaquer la phase de charge tout de suite Voilà Donc ce qui va se passer C'est que ce Raider ici va déclarer en charge le Talon Master Est-ce que tu... Je n'overwatch pas, non D'accord Donc je fais une magnifique charge à 8 Donc Je vais me mettre Juste là Hop. Pour, pour qu'ensuite sur ma console Je puisse aller impacter ces motos juste ici Ah le filou En me mettant bien loin de ce cher monsieur Ah le filou Deuxième charge Ici le Raider va charger les petits euh, intercesseurs C'est une charge magnifique à 5 Ça passe Ça suffit, hein. Hop. Donc, Tu penses qu'un Raider peut tuer 4 intercesseurs Non mais ah. ils peuvent le faire D'accord, non mais ça me va, parce que tu bon, sais tu Non mais on sait, sur un ton, on sait jamais C'est vrai Ensuite, mes witches qui sont juste ici, je vais dépenser un point de commandement Je vais passer donc à 6 pour euh, l'empêcher d'Overwatch et As. de préparer sa défense Du coup, je vais déclarer en charge le Talon de Master, les motos et l'apothicaire à moto C'est une charge à 4, sauf que t'as plus un à la charge Parce que c'est la première unité, Cult of Strive qui va charger ouais. Ton unité n'est pas engagée, donc pas de doublasse. magnifique charge à 4 et un 5, parfait c'est suffisant, ouais. C'est suffisant. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, ma succube ici présente va déclarer une charge sur le Talon Master. Ah, la coquinette. C'est une charge à 7. Et un T'as plus un aussi ou pas Non, j'ai pas plus un parce qu'elle est déjà engagée ton UT. Ok, ok. Donc, hop, ça rentre juste. Ici, entre et, les deux yeux. Et du coup, on va pouvoir commencer la bagarre. Donc, je vais utiliser deux points de commandement pour mettre une full reroll pour blesser sur cette escouade de witch. Donc, j'ai trois witch à quatre attaques par tête qui vont taper sur le Talon Master. Donc, c'est sur de la, du 2 plus. J'ai deux as. Donc, là, je vais blesser sur du 5 plus euh, full relançable. Et les 6, c'est PA moins 1 supplémentaire. Ouf! Oh. ça va piquer le talon de master c'est moi qui te jeu. Oh. alors. mon jeu il est assez ouf hein. j'ai 4 pa moins 2 oui. et 3 pa du coup ça c'est sur du 5 je prends 3 pv là dessus et ça c'est sur du 4 je prends 2 pv là dessus tu viens de me faire 5 pv sur le talon master ensuite j'ai 7 witch qui vont taper sur les motos donc, c'est sur du 2+, Donc là, c'est les witch sur les motos Ah, ça relance, c'est beau ça Et c'est encore sur du 5+, relançable Pas mal là, Ça, ça picote, ça pilote un peu Déjà, ça, ça va picoter Ça picote Est-ce que ça va dépicoter Ok. Alors, on a l'EPA, moins 2. J'ai pas fait mon filet barbelé, tant pis pour moi. C'est damage 2. Allez, donc ça c'est sûr de la save à 5 pour moi. Et à moins 2. Ok, donc j'en ai que 2 qui réussissent. Et j'ai des phinofine à 6. Euh, du coup, je perds. Une moto et l'autre moto, il n'y a plus besoin de faire le reste, tu me l'as tué. Donc là on va faire taper ma super succube. Donc elle a six attaques de base plus une avec la drogue vu qu'elle a chargé. C'est sur du 2, et les 6 pour toucher font directement des mortels. Hop Donc c'est déjà 2 mortels. Ensuite.. Pourquoi ça fait 2 mortels la 6 Oui, c'est les dégâts de ton arme. Ah oui, ok, d'accord. <rire> okay. Ensuite, elle a force 5. Ouais C'est sur du 5. Hein. C'est sur du 5. Les 6, c'est aussi des mortels. C'est vrai Ouais. Bon, de bah, toute façon, je bon, meurs à la mortelle. Bah, il est mort à la mortelle bien correctement. Ok, est-ce qu'il explose non. non Il n'explose pas, il est juste décédé. Euh, dans, le, dans la manière, dans l'art et la manière. Dans l'art et la manière. L'art et la manière de tuer en même temps, c'est Drucari. C'est fluff après tout. Je vais activer euh, mon raider qui va faire ses trois pas. Comme ça, et engager les deux tout en contrôlant l'objectif avec ses fesses fes. Bien tout joué, c'est filou, c'est filou Ça tape euh, euh, bah, tu, Il tape comment ce Ryder, alors C'est sur du 3+, plus. Ah ouais Ah oui Ah oui ouais. Il met des gros coups de coque quoi le gars C'est ça Bon il s'est pas chauffé je, je mais je dois bon droit oui. à une re je suis black art Voilà C'est force C'est -ce force 7 Ça me laisse pas Non, c est, c est... Voilà Ok On Après, celui-là donc, il va faire, lui aussi, il va se mettre là pour être à 3, de eux aussi pour leur mettre le malus. Donc, sur du 3+, j'aime la carte. Yes, ça touche Ça touche. Ça blesse pas. Ok. Voilà, je suis content d'être heureux. C'est en revanche, euh, toutes les unités qu'on ont chargé, qui ont tapé, du coup, c'est moi qui vais reprendre la Tout main. Tout à fait. Euh, je vais reprendre la main, euh, de toute façon... Euh, je peux reprendre la main ici, avec euh, mes blade guard. Euh, ils, sont, euh, des... ils étaient déjà engagés au corps à corps, donc ils vont avoir le plus 1 pour toucher, puisqu'ils n'ont euh, pas bougé. Euh, ce qui va m'amener à quand même euh, 9 petites attaques. Euh, C'est parti. Donc je vais toucher sur du euh, 2+, et euh, j'ai toujours... Bah Il y a 5 attaques du sergent. Et non, non, non, je perds une attaque. J'ai oui. plus le choc pardon. Tout oui. bon. Donc j'ai 7 attaques. 4 attaques du sergent, 3 attaques de son copain à côté. Je suis en plus 1 hit. Et puis j'avais la reroll de, de tout à l'heure qui est toujours active. Donc je touche sur du 2 plus reroll des as. Ah, j'ai pas fait d'as reroll as. Re as. J'en suis tout à fait satisfait. Et maintenant, je te blesse sur du 5. Tout Allez, les copains, on y va. On va essayer de faire le taf. Et eh ben écoute, il y en a qu'une seule qui passe, donc ça ne tuera pas ce euh, baltring de grotesque. Talos, s'il te plaît. Le Talos, le Talos, ne m'insulte pas. Vrai. Donc euh, j'ai une invulnérable à 6. Non. Et donc c'est damage 2. Oui. Du coup, j'ai deux de Philopène à 5. Et ben je perds 2 PV. Ouais, il m'en reste pas un. Pauvre de suffisant. Ouais. Et là, c'est à moi. Ouais. Donc riposte des gros monsieur. Donc c'est 5 attaques par tête. Je touche sur du 2+. As quand même, hein sur d'idées, c'est bien, ça te fait les dents. Donc, comme tu es un vil euh, transhuman, je ouais, ouais, te vrai. blesse que sur du 4 plus, c'est ma foi un peu mieux que tout à l'heure. Donc, c'est flat 3 PA-3. Bah, J'ai de l'invue à 4, euh, comme on dit au pays, il se meurt. Inch'Allah, Inch'Allah, bon, bah, il bien, va. il décède, et je suis fortez donc ici, euh, j'ai chargé et les mecs se sont chauffés, ils ont réussi à enlever 4 PV sur euh, ce petit euh, véhicule euh, Drucari. Et là, ce que je vais faire, il me reste 2 points de com, je vais les utiliser euh, sur mon talon master. Je vais taper et ensuite, je vais me barrer, je vais activer une autre phase de mouvement. L'idée, ça va être de toute façon, cet objectif-là, je le contrôlerai pas. Euh, en revanche, je vais faire un mouvement avec lui de 18 pouces et je vais aller occuper un quart de table pour enlever potentiellement deux points à mon adversaire. Donc déjà, je vais taper je vais te toucher sur du euh, sur du 2 et euh, je vais te blesser. Je suis à force 5. T'es en du 6 Oui. Je te blesse sur du 5. C'est de l'épée énergétique, c'est P1-3. Donc tu as 2 invus à 6 sur ce châssis. Deux invus à 6. Oui monsieur. Et bah une réussie. Bah, je tu as un, perds un PV. PV. Je prends. Et j'ai mes motos d'assaut qui vont te taper aussi. Mes motos d'assaut, alors je ferai mon mouvement après. Oui. Mes motos d'assaut qui vont euh, faire un petit mouvement de piline juste ici. Et je vais t'envoyer pas mal de taquets quand même. Eh ben bah, fais ton plaisir. Ok donc je fais mes deux attaques par moto. Je, te, je le touche euh, sur du 3 et euh, je le blesse sur du 5. Il ben, y en a encore une petite à moins 1 Eh ben écoute. Un PV de plus. Ah, Et je vais faire donc mon mouvement, de... De... mon mouvement qui me coûte mes deux derniers points de com', qui va me coûter euh, 18 pouces de mouvement, mais surtout qui va me permettre en fait de venir me mettre ici. <rire> du coup, fin de la phase de combat et fin de mon tour, donc l'apothicaire a répliqué et m'a tué deux witch. Je n'ai pas réactivé mes witch pour le retaper parce que je veux conserver mes CP pour les euh, phases ultérieures Donc euh, petit qui fait notable c'est l'échappée en solitaire du Talon Master Je pense qu'il va vite se faire rattraper et retourner avec ses potes C'est le jeu Du coup je laisse la main à Alex, du coup je vais scorer quand même, je contrôle euh, un quart de table safe Oui Parce que vu qu'il a fait ce petit envolé euh, lyrique Du coup je marquerai que deux points Sur les quart de table ouais. Sur les cartes de table Et sinon je lui enlève le kill mort parce qu'il ne m'a rien tué Et moi derrière je lui ai pas mal tué Et du coup on se retrouve pour le T4 de tour hop C'est parti Ok début de mon tour 4 J'étais à 0.com j'en regagne 1 j'ai mon petit dé, je mets mon petit As juste ici. Ensuite, euh, au niveau du scoring, je tiens l'objectif ici, donc je remets 3 points. Je le tiens depuis euh, maintenant 3 tours consécutifs. Du coup, je mets 5 points euh, avec mon secondaire de DA. Et je tiens deux objectifs, à savoir ici et ici. Du coup, je mets 10 points euh, de primaire. Euh, au niveau des différentes aptitudes, euh, les différentes aptitudes sur ma sur ma phase de commandement... Euh, globalement, lui, eh ben, il va avoir personne éligible à, à son aptitude, euh, donc il va, il va rien faire pour l'instant. Euh, ensuite, la, euh, le, lui, il va filer un plus 2 à la charge, c'est sur du 2+, ça ne passe pas. Et il va filer un plus 1 à la blesse au tir, eh ben, il euh, n'y a personne qui est éligible à ça. Euh, éventuellement, lui, sur ses tirs de bolter, tiens, il va se passer à lui, donc ça passe. Euh, voilà pour ça. Et puis après, bah rien de, rien de plus pour l'instant, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Donc là on se retrouve pendant ma phase de mouvement, j'ai bien envie de désengager mon apothicaire. Mais moi j'ai pas que envie. T'as un petit filet Oui. Alors comment ça se passe Alors tu jettes un dé, je jette un dé. Ouais. J'ai un filet, tu as moins un, pour faut que tu me battes. J'ai fait 4. Je te bats bah, Je peux me désengager. Tout à fait. Nous on s'en fout des filets, on a des motos, on roule dessus quoi. Ok, donc fin de ma phase de mouvement, pas mal de choses à dire. Euh, déjà ici, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, euh, je vais ni plus ni moins que faire un cercueil autour de ce châssis, parce qu'il y a quand même Drazar et une bande de potes un peu, un peu énervés. Donc euh, bah, ils sont il est engagé avec les motos, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais juste après engager un, un, un, un incursor, euh, pour m'assurer qu'ils puissent pas débarquer en fait sur ce tour-ci. Euh, donc euh, là, ça sera un, potentiellement un problème de moins en plus. Euh, ici je suis resté au corps à corps parce que de toute façon je suis objectif sécure et que euh... d'ailleurs non je peux je peux en vérité je peux non je vais pas désengager je vais revenir dessus peut-être après je vais je vais y réfléchir 30 secondes euh, ceci étant ici j'ai Ezekiel qui a Advance, qui va venir passer une full reroll des charges, euh, une full reroll du, de, des touches et des blesses. On compte bien tabasser ses euh, biatch, ses euh, witch pardon. Euh, en l'apothicaire c'est désengagé, vous l'avez vu tout à l'heure, il a réussi son coup de filet. J'ai ma, ma bannière ici qui a Advance de 8, euh, qui a Advance, pardon, et qui est venue en fait créer la zone de répulsion pour éviter d'avoir encore du monde dans mes faibles, donc vraiment pour repousser le brouilleur. Et, euh, et évidemment, ici... J'ai mon talon master qui s'est positionné pour euh, tuer les 5 mecs là-bas et puis bah, empêcher, euh, empêcher mon camarade Argel Toll de scorer 10 euh, points de primaire sur le prochain tour. Euh, on arrive globalement assez rapidement à ma phase psy. Je vais juste réfléchir deux secondes sur les incursors. Bon, du coup, après réflexion, je vais laisser quand même les incursors encore à corps. Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise idée, mais là, le temps joue contre nous euh, allez phase de tir et eh bien non phase de psy pardon d'abord et je vais euh, avec mon ami qui est ici euh, envoyer un, une full reroll des touches et des blesses, c'est un sort qui passe à 7, Ezekiel casse à plus 1. Un péril. Donc ça passe euh, tout propre. Euh, voilà, donc eux ils ont full reroll des touches et des blesses. Et ensuite, eh euh, j'ai un petit euh, pouvoir euh, psychique. Et donc, euh, deuxième sort, je vais jeter Mind Warm sur euh, ces petites euh, ces, ces jeunes filles. C'est un sort qui est chargé Warp 6, qui passe du coup sur du 5 parce que j'ai Ezekiel. Ça passe, tu prends une mortelle et les, euh, les witch t'apprend en dernière. Ça permet de contrer sa règle qui dit qu'il tape toujours en premier. Donc, c'est tout à fait plaisant, voyez-vous. On va arriver immédiatement à la phase de tir. Et il euh, n'y a pas énormément de tir, si ce n'est le talon master qui va raser 5 cavalites. Il en a déjà rasé 5 <rire> au début de la partie. Euh, je pense qu'il va en raser 5. Ok, donc ici, le talon master, on voit toute sa salve. Il touche sur 2+, un as, deux as, 3 as. Euh, c'est totalement stable sur 18D. Et maintenant je blesse. Alors les noirs c'est les bolteurs lourds donc ça blesse sur du 3. Et les blancs force 6 ça blesse sur du, du 2. Les blancs sur du 2, les noirs sur du 3. Et alors ça ça passe pas, ça ça passe pas. Et ça ça passe pas. On a dit euh, tout le reste passe donc c'est de la save à PA euh, moins 1. T'as une save à 3 plus du coup. De je suis couvert. Pas de couvert. Donc, du coup, ça passe à 4 à 4. En stats ils sont morts. Ils sont pas morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'aurais dû claquer mon strat pour avoir plus un. Là, il ne m'aurait pas. Tu pouvais pas savoir. Je pouvais pas savoir. En plus, j'ai mon petit chaplain qui était là-bas, euh, qui s'était passé la sa petite chitanie. Il est content. Il a tué deux, euh, deux petites witches en plus. Ça ne mange pas de pain. Lui, ne peut pas tirer parce qu'il a désengagé. Et après, dans le reste euh, de la partie, je suis au corps à corps. Euh, niveau de ma phase de charge, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, déclarer en charge. Ici, avec mes incursors, ils vont charger sur le châssis. C'est une charge auto. C'est une charge à 7. Donc ici, euh, les incurseurs ont chargé. L'idée en fait c'est de faire un petit. Alors c'est pas vraiment un cercueil parce que ça ne va pas tuer les unités qui sont dedans. Mais l'idée c'est qu'il ne puisse pas débarquer sur son prochain tour. Euh, ça, c'est vraiment l'idée. Euh... Et donc euh, bah, là, il ne, il ne peut pas placer de figurines en débarquant. Euh, donc ça va le. Soit il, va... il aura un stratagème pour me filouter. Euh... Soit euh, il débarquera pas d'unité de ce châssis-là au tour 4. T as un stratagème pour filouter J'ai pas encore regardé. Je pense pas. Je pense pas. <rire> Ok, euh, co je continue les charges. La question c'est, est-ce que je charge cette biatch. Euh, elle, elle tape comment déjà, on a dit Elle tape bien. 7 attaques, en 2+, euh, les 6 te mettent des mortels et euh, force 5. Moi, tu blesses après à 4. Et les 6 te remettent des mortels encore. Ok, du coup, euh, mes Terminators ici, euh, nonobstant le fait d'être heureux, vont... Charger euh, sur tout ce petit monde euh, et, euh, et, euh, et c'est parti pour, pour la, grosse, la grosse bagarre. Allez, euh, c'est parti pour la charge. Je suis ici, euh, je charge donc les deux unités. C'est une charge à 9. Enfin, ici, je vais charger le châssis juste là. Euh, l'idée est de le bloquer en fait, qu'il puisse qu'il ne puisse euh, pour être content. Voilà, l'idée c'est d'être content. Euh, hop, et je vais venir me calasse. Je vais venir me calasse, me calasse la maniannasse quoi. Euh... Justissas euh, Non, je vais même d'ailleurs me passer de... Euh, je pourrais pas. Non. Non, je pourrais pas. Donc, je vais venir me mettre euh, ici. Ça tombe bien. Voilà, je suis heureux, moi aussi. La succube, euh, me semble-t-il, euh, m'embête. Exactement Donc, <rire> je vais claquer pour 2 PC le stratagème L'art de tuer, qui me permet une full reroll pour blesser sur la succube. Est-ce que j'en récupère au moins un Non Donc, je passe à 2 CP. Ok. Moi, j'en ai coup... un. Et un. du coup... Alors, tu m'as sous je peux pas faire mon à 6. Oui. Du coup, j'ai 7 attaques sur du 2 plus. Oui. Les 6, c'est des mortels. Une mortelle Deux. Ah oui. Oh là là. Voilà. Maintenant, j'ai force 5. Je te blesse sur, sur du 4. Sur du 4. Ouais. C'est relançable. Et les 6, il y a encore des mortels. Hop. Alors, tu as déjà deux mortels avec son arme. Donc j'ai deux Finopane à 6 puisque j'ai mon apothicaire dans les bails. Donc je perds 2 PV sur Intermi. C'est ça. Là, les 6 sont PA-5, ignore l'invue. Euh, bah j'ai une save à 1 ⁇ puisque j'ai un bouclier et donc j'ai plus un save. C'est-à-dire que j'ai quand même une save à 6 sur ta PA-5. C'est ça. Donc ici, save à 6. Non. Non, donc je perds... 2 euh, mon... PV. Je perds euh, mon marteau, du coup. Ici. Et là, tu vois... As... Deux save à PA un Moins 4. PA 4, c'est damage 1 ou 2 2, toujours 2. Euh, damage 2, le problème c'est que si je la mets sur ce marteau... L... Ah mais non, j'ai un autre marteau, donc c'est bon. Ok, euh, bah, sur, euh, sur du marteau, un vue, un vue à 4. Et donc ça fait 4 euh, filles no pain. 4 euh, filles no pain, je vais utiliser mon dernier point de com pour, relancer, pour en relancer une. Allez, allez, allez, allez Est-ce que je le ah. regagne Oui Hey, ils sont bien tes strates. Ouais. Et par contre, j'ai... Euh, je passe euh, C'est parti. Non, euh, du coup, ben non. je perds mon deuxième marteau. C'est chaud, frère. Bon, on est pas mal. Ouais, du coup, c'est moi qui vais m'activer. Euh, c'est moi qui vais m'activer et je vais activer cette unité-là. Euh, globalement, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir ici en contact. Lui, il va venir se mettre Ici, parce que tu toujours deux. ma cohésion. Euh, donc ici, bah, je vais pouvoir taper. Euh, J'ai full griffe. Tu tapes sur qui J'ai full griffe. Euh, eux peuvent... Euh, je vais taper, je vais annuler cette unité-là. Ok, Globalement, bah, annule cette unité. Ok, donc du coup je les active, j'en ai deux qui vont pouvoir taper, j'ai quand même réussi à rester sur l'objectif. Euh, Argel Toll utilise un point de com pour me mettre moins à la touche. Exactement. Donc du coup j'ai une, une CC à 3 qui va passer à 4, je rappelle que j'ai passé ma full reroll des touches, donc je vais te toucher sur du 4, full reroll. Ok, ça ça passe, et ça c'est reroll. Ok. Et après, je te blesse sur du. En euh, okay, du 3. Bah, je te blesse sur du 3. Et c'est full reroll. Parce que c'est des griffes. Bon, C'était pas la reroll la plus utile de l'année. Euh, voilà. Et c'est. Euh, T'as les invus Invulnérable à 4+, parce que je suis au corps à corps, messieurs. Oui. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En stat, elle meurt pas. Hop. J'en perds 3. Donc, 1, 2 et 3. Il m'en reste une seule et ce sera la championne et donc, elle est plus engagée Elle n'est plus engagée Ok. Ok, donc là, euh, bah, du coup, Argel toll s'assure de garder cette figurine-là euh, hors, de, hors de portée de, de combat. Du coup, il pourra potentiellement faire euh, son action de brouillard au prochain tour dans ma zone. Je, je pourrais pas le contrer de toute façon. Donc, euh, tant pis, c'est comme ça. Ça va l'obliger par contre à utiliser potentiellement deux points de com pour le sauver au moral. Il l'a sauvé au moral. Euh, après, il y a quelques taquets à droite à gauche. les des petits combats de poulpe un petit peu. On va les faire hors champ et on se retrouve à la fin de mon tour pour savoir exactement qu ce que ça donne cette histoire. Alors, euh, fin de... De mon tour 4, euh, globalement et dans l'ensemble de sa globalité, j'ai, euh, si je dis pas de bêtises, j'ai tué, et ben il faut savoir. Est-ce que tu claques les données.com Pour aller sauver oui. au moral Ok. Donc, du coup, eux ne meurent pas, ils sont sauvés au moral, ça c'est fait. Euh, ensuite, ben moi, je n'aurais que, euh, en tout et pour tout, tuer les 5. Euh, les 5 euh, cabalites. cabalites qui étaient là-bas derrière. Ensuite, bah, j'en ai, ai enlevé un peu ici. Euh, La succube est toujours full. Ce, ce châssis-là, il a perdu 5 PV. Ce châssis-là a perdu 5 PV. Euh, et ce châssis-là a perdu un PV Il y en a un autre qui est bien amoché, je crois que c'est celui-ci euh, Et euh, c'est la fin de mon tour 4 euh, Globalement, ben, moi, mon scoring euh, se fait à soit à ma phase de commandement, soit à la fin de mon tour En revanche, je m'assure de laisser que 5 points de primaire sur ce tour-ci à tol Donc ça, c'est pas, pas déconnant Donc il... voilà, ça fait plaisir en même temps euh, Je te propose de passer à ton tour 4 Parfait, tour 4, donc euh, phase de commandement, je regagne un CP Je marque malheureusement que 5 points à l'objectif primaire donc, pour moi, pour ce tour, les cibles prioritaires à abattre vont être le Talon Master qui est dans mes rangs. Euh, donc, ça, même si je le tue pas forcément, juste l'engager le, au cac et être plus nombreux que lui me permettra de reprendre, sachant que j'ai l'objectif sécurisé et qu'il ne bon, tire pas très très fort. Il ne pourra pas désengager et tirer. Donc, euh, il sera un peu un poids mort. Euh, ici, euh, le Raider rempli d'un cube et de drazard va faire un petit repli stratégique juste ici. Lui va se mettre juste devant pour faire un double écran pour pas qu'il me recercueille la tête encore une fois et pour qu'à monter 5, euh, même si c'est peut-être sûrement même un peu tard pour les faire sortir, Drazar et les incubes vont sortir pour faire un maximum de dégâts et potentiellement vu que je joue en deuxième, Cliner les objets et marquer un maximum de points au primaire, tout en lui empêchant de faire son kill mort Donc ma petite euh, survivante championne witch qui deviendra succube euh, va faire les brouilleurs. Parce que c'est un peu ce qui m'a empêché de faire toute la partie. Donc là, euh, ouais. là il ne pouvait, pouvait pas trop l'empêcher. De toute façon, soit c'était elle qui les faisait, soit je sacrifiais entre guillemets 10 Witch là pour les faire. Mais bon, j'ai préféré garder cette force de frappe pour me projeter ensuite, passer via une Advance et Charge et lui voler son objet, Sachant que je suis euh, objectif sécurisé moi aussi. Si j'ai mets que 2 euh, witch dans sa zone de déploiement, ça lui annule complètement... Euh, son secondaire euh, Dark Angel et ça le privera de points de commandement, euh... enfin non, point de points de victoire, point victoire euh, essentiels pour la survie de cette partie. Donc euh, après ce qui va se passer c'est que les petits cavaliers qui sont là vont sortir faire des petits tirs d'opportunité sur, euh, sur cet oka, j'ai envie de dire. Euh, et, et on voit et on se retrouve euh, à la fin de ma phase de mouvement. Donc fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait Donc j'ai fait débarquer mes Witch, mais bon... Euh, grâce plutôt à un subtil euh, placement de ma part j'ai dû en sacrifier deux pour débarquer sinon je ne pouvais pas bouger Donc j'ai préféré qu'elle meure pour qu'en puisse fa je fasse mouvement pour aller lui voler son objectif Déjà je le conteste là ah, avec, avec une sécure. pointe, t'es objectif contre. sécure mais si je le lave et si ça ça ah meurt on oui. est oui, d'accord Il y a beaucoup de si, mais bon oui. Du coup euh, elle... Elle s'est repliée, a fait son brouilleur, ma succube a débarqué, elle est un petit peu loin, elle va tenter la charge. Mes deux raiders se sont écrantés, celui-là c'est celui où il y a Drazar et mes incubes, comme ça ils pourront débarquer safe et pas trop se faire embêter. Les deux Talos se sont rapprochés pour aller euh, faire des câlins aux intercesseurs. Et ici ça s'est euh, globalement rapproché pour tuer le talon master, Faut ou essayer du moins. Et voilà, ça, ça a débarqué pour faire des petits tirs d'opportunité. Donc j'attaque ma phase de tir. Sbré donc pour ma phase de tir ce qui va se passer c'est que du coup le ravageur va tirer euh, dans le talon master, les deux talos vont tirer dans les intercessors, la succube va mettre un petit coup de pistol fuseur dans les terminators, lui va tirer sur l'apothicaire qui sera le plus proche et euh, les cabalites vont tirer ici et les, les witch selon euh, l'opportunité on se retrouve tout de suite. Du coup, fin de ma phase de tir, qu'est-ce que j'ai fait J'ai enlevé 4 PV au Talon Master. J'ai rasé les 4 serviteurs qui étaient au fond. 3 ici. Euh, là, on va attaquer ma phase de charge. Du coup, en déclaration des charges, je vais charger avec mes Witch ici présentes. Euh, les squads de Terminator, juste là. Et je pense ma Sucu va tenter une charge sur l'apothicaire. Et avoir le Raider. Selon comment se passent les autres charges. Et les Talos, bien sûr, là-dedans, l'Arcon, là-dedans, histoire de. Voilà. D'y aller, quoi. D'y aller. Oui, si oui. on n'est pas venu là pour enfiler des perles. Ni jouer au non. Ni jouer au non. Jouer ou non. <rire> <rire> Donc, on se retrouve après la phase de charge. Donc, euh, fin de ma phase de charge, du coup j'ai reçu toutes mes charges, donc les Witch ont fait une charge à 7, donc j'ai pu lui voler son objectif, donc le but ça va être de survivre, le temps de lui, de le tuer ou de lui prendre son objectif pour pas qu'il arrête de secourer son, son Dark Angel euh, qui est très très pénible. Du coup on va se retrouver à la fin de la phase de combat, quand tout le monde, enfin euh, tous les Drucari auront tapé, et si jamais il y a des survivants, peut-être que je te laisserai la possibilité de taper. répondre bah, comme euh, annoncé, euh, les Witch ont fait quelques dégâts, ont tué, euh, on tué un terminator et la succume ah oui, a décide, fini le reste. Elle a fini, elle a fini ça c'est elle qui a fini. Donc là maintenant on va attaquer avec euh, ici. Donc elle a 10 attaques, la petite demoiselle, sur du 2+, ouais, rien que ça. avec le fouet triptyque. Donc c'est sur du 2+. Donc là elle est empoisonnée plus. Ça marche, le... c'est pas que l'infanterie Non, t'es pas un véhicule. Non, non. Bah non, ça marche. Ok. Donc 2+. Après, je sais pas si ta transhumane fonctionne dessus. Euh, non, non, j'ai pas de transhumane, lui. Ok. Donc, c'est PA-3. Alors, PA-4. PA Celle-là. Celle-ci, je la prends net. Ça fait qu'un damage, rassure-moi. Damage 2. T'as 10 attaques qui font damage 2. Eh oui, mon petit. Bah là, ça je... vaut 60 points. <rire> non, mais bah, c'est hallucinant. Ça ça, ça, ça me fait 2 damage. Et euh, ça, c'est PA euh, moins 3. Bah, j'ai la save à 6. Il va mourir. Hein. Ouais, donc il prend. Euh, pff, il est absolument 10 000 fois mort, le gars. Ah mais 10 attaques damage 2 empoisonné de plus bah, je sais pas c'est une fois triptyque qui s'appelle je sais pas quoi te dire globalement euh, à part euh, même, même en serrant les fesses ça passe donc euh, fin de la phase de combat euh, du coup euh, j'ai sorti euh, l'apothicaire les terminators les trois intercessors et je laisse le talon master à euh, un PV, un PV, ouais, un PV. Donc malheureusement, euh, c'est ce qui me permettra pas de marquer encore. Tu euh... mettras que deux points sur les cartes de table. mettrai que deux points sur les, de table. Points sur les de table. De manière, de manière quoi qu'il arrive, là, tu as gagné la partie. Donc, euh, la donc voilà. Donc je vais laisser la main pour le tour 5 d'Alex. Allez, c'est parti. Au niveau de ton scoring quand même, tu mets, tu récupères cet objectif puisque tu as plus d'unité Tout à tu fait. Trois points. les trois points du secondaire sur cet objectif là quand même. Tout à fait. Et, euh, et, et juste... moi, je remets pas d'attrition puisque là, je me suis fait décalquer le groin. Euh, je vais et... attaquer mon cinquième et dernier tour. Et les euh, Le barreau d'honneur pour les Dark Angel. Au niveau de mes secondaires, globalement, il m'a éjecté de celui-ci, donc c'est fini pour moi. Je ne pourrais pas mettre les 5 derniers points manquants sur cet objectif, -là, du coup, je ne capterai qu'à 5. Euh, en ce qui concerne l'attrition, globalement, je n'ai pas les ressources pour vraiment marquer des points là-dessus, donc je vais être à 0. Et après, sur le secondaire de scénario, c'est le seul objectif qui me restera éventuellement à faire pour gratter 3 points, c'est venir récupérer cet objectif-là. Euh, c'est la, la seule chose en vérité que je peux faire sur ce tour-là, donc je vais regagner un point de com, faire ma litanie plus de à la charge avec mon chaplain, c'est cassé, plus de la charge avec mon chaplain, ça passe à 3 et, euh, et je vais passer le plus un bless au tir sur mes fuseurs, sur du 2+, ça passe aussi, on va essayer d'infuser tout ce qu'on peut. Et, euh, et puis bah, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement, l'idée ça va être d'essayer de gratter 3 points ici et éventuellement d'empêcher un quart de table, on va voir. Euh, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok, donc fin de ma phase de mouvement, globalement bah, j'ai fait revenir tout le monde vers ici, l'idée ça va être de laver... Euh, c'est Witch ici et ce châssis Avec euh, mes fuseurs, mes bolters euh, et éventuellement une petite charge derrière L'idée c'est de récupérer à la fin de mon tour cet objectif là Ni plus ni moins, comme je vous l'ai dit J'ai pas plus de points marqués qu que ça ailleurs On notera euh, la, la courageuse envolée De mon talon master qui est venu se cacher ici euh, Pour essayer de survivre et tenir un, un quart de table Bon, on n'y croit pas Mais ça peut être rigolo euh, Je vous propose de passer immédiatement ma phase de psy euh, Globalement, je vais passer le table Toujours en dernier là-dessus Ça passe sur du 6 et bien ça passe et en plus il prend une petite mortelle Donc il y a une petite witch qui saute euh, Ça c'est fait Et en plus je vais passer Full reroll des touches et full reroll des blesses Sur mon euh, gros chaplain des familles Et bien ça passe pas euh, Je vais garder éventuellement Mon dernier point de com pour une, re une reroll Plus intéressante Donc voilà on passe immédiatement à la phase de tir euh, Là ce que je vais faire je vais envoyer les bolteurs des motos là-dedans et les fuseurs des motos là-dedans. Euh, on va de suite euh, aller voir si on arrive à sécher euh, ce châssis. Yes. Allez, c'est parti. Les six fuseurs ici, on tire là-dedans. Euh, on va toucher sur du 3+. Ah ben, ma foi, euh, c'est pas mal. Et, euh, et on va blesser normalement sur du 3, mais comme j'ai passé le plus un bless au tir, je vais blesser sur du 2. Euh, c'est parti pour les gros fufu. Et eh bah ben, écoute, euh, je vais utiliser ma dernière relance sur ce dé là. Est-ce que je la. As, reroll As pour la deuxième fois Ouais, oh, ah, deux ou trois voilà, Est-ce est que je la récupère Oui. Normal. Voilà, même à neuf trois, que tout à l'heure. Par contre, c'est la troisième fois ça. Je passe à 2 CB. Même à neuf que tout à l'heure. Je fais une, une reroll d'As, reroll As et toi tu récupères mon PC. D'accord. Donc il y a 4, excuse-moi. Tu as donc 4 euh, invulnérables à 5 plus. Oui, monsieur. Allez. Eh bien il y en a 3 qui passent Ça fait 3 des 6 plus 2 Donc déjà ça fait 6 PV Et ça fait <rire> Ça fait 11 T'as combien de PV 10 Bon mais ben ça va Est-ce que j'explose Allez une petite explosion Non Non. Au revoir Ok Et j'ai ai deux motos qui tirent au Walter dans les sucubes euh, dans, les... dans les petits twitch pardon euh, Tac C'est sur du 3 C'est pas fifou hein. Et c'est sur, euh... sur du 2 Parce que j'ai le plus 1 pour bless. Euh, donc je te blesse à 3 qui passe à 2. Ok, 4 invulnérables, ouais. à 5. 4 ouais, mortes. 1, 2. 3. Et 4. Et 4. Ok, dans la foulée, je fais les tirs de mon, mon chaplain qui vont tirer, ce qui va tirer sur les 3 restantes. Il s'est chauffé. Allez, euh, on, les, on les atomise une bonne fois pour toutes. Tiens. 3 mortels c'est vrai C'est fort hein, oh, c'est fort. Hein? Oh, fort. Ah, regarde, elle est trop morte. Eh ben voilà. Problème même est réglé. Pas besoin de charger n'aurais même pas besoin de charger euh, globalement je pense que ma partie est finie et euh, et puis bah j'ai pas mieux donc ce qui fait que je récupère j'étais à 47 je passe à 50 je finis ma partie à 50 points parce que j'arrive à récupérer cet objectif là euh, et de toute façon j'arriverai pas à, à, à contrer les 15 points de primaire à la fin du tour et, euh, et puis bah on va quand même laisser la main pour le tour 5 euh, d'argel et euh, voilà pour euh, les DA. on passe au cinquième et dernier tour pour les Drucari. Donc début de montée 5 donc ça va être assez rapide. Euh, ce que je vais faire, donc je vais... La cible numéro 1, ça va être le Talon Master. Essayer de le détruire. Il ne reste qu'un seul PV pour marquer mon quart de table ici. Tuer ce petit Tacolite là euh, pour marquer l'autre quart de table. Euh, pour avoir au moins les deux safe. Et voir avec Drazar et tous les Incubes, arriver à laver ça. Pour pouvoir avoir trois quarts de table. Donc on se retrouve après la phase de mouvement, la phase de tir et la phase de combat. Donc fin de ma phase de tir, donc j'ai réussi à sortir le Talon Master, Ezekiel et un euh, garde juste ici. Donc là on va attaquer la phase de charge. Donc en gros, euh, Drazar il va arriver, il va charger ça pour nettoyer et les incubes vont mixer la charge ici et sur les motos pour essayer de cleaner vraiment ce bord de table là-bas et marquer le plus de points possible. Donc on se retrouve à la fin de la phase de charge et de combat. Donc, euh, Drazar, il a 5 attaques de base. Bah, il va mettre les 5 euh, d'enfant Freluche, parce que c'est un bourrin et qu'il est là pour ça. Donc, c'est sur du 2 plus. Full touche. C'est sur du 4 Tu peux te péter. C'est sur du 4. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Bah, ouais, mais non, en fait. Ah, attends, je les vu à 4, mec. Bah, il est mort. Hein. Ah, il prend combien de PV là ce Bah, c'est de 3 à chaque fois. Donc, lui, est mort. Donc, okay. On peut l'enlever. On peut l'enlever, effectivement. Du coup, de hasard il va réattaquer oui. parce que il est vénère. Oui. Et du coup, là, par contre, il va faire plus deux attaques. Parce que Parce que. Tu euh, avec une arme, c'est ça Voilà. Okay. En fait, c'est son arme. Mettre un coup, il met deux coups. Ouais, il est énervé. Il est énervé. Donc, c'est. Tu sais qu'il est énervé comme ça. C'est parce qu'il est resté dans son véhicule toute ouais, la partie et pense... il s'est fait cercueil Il a pas aimé. Ouais, là, je qu'il a pas aimé. Il bien. a pas aimé. Donc, c'est sorti de plus. Je vais claquer une reroll parce que. Parce que voilà. fout. Parce que j'ai trop de PC, donc. Euh... <rire> Donc ça passe. Là, je te blesse sur du 3. Toc. PA-3 ou PA-2 Son arme, c'est PA-3, damage 2. Et va 6. Oh Oh, oh l'effronté Donc il y en a un qui avait perdu un PV qui oui. meurt, du coup. Genre lui. Et. Bon, il falloir... va falloir bouffer les armes coup... par contre. Du coup, bon. Donc là, c'était drôle. Mais euh... bon, le but, c'était quand même de les sortir, eux. On t'épargnera le corps à corps qui consiste à mettre ah, 10 ah bon gros taquets sur un serviteur à 1PV sans, sans un vu. Donc lui on sait qu'il est mort globalement Ok du coup, Donc autour des incubes donc Combien d'attaques Ceux, attaques, ceux qui sont point. là, alors 3 par tête plus 1 avec le champion Donc ça fait 9, 12, 13 attaques Donc sur du 2 plus Donc, hop, donc je te blesse sur du 3 plus Les 6 c'est moins 1 en PA et damage plus 1 Ah ouais T'es énervé comme ça. Voilà. Et euh, grâce à Drazard, euh, j'ai plus un pour blesser. Ah bon ouais, oui. Du coup, tu me blesses sur du 2. Oui, Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, tu n'as pas fait de 2. Donc euh, ça, c'est un raté. Donc ça, il si, y a un 6. Il y a un 6. C'est PA-1. Non, le sur-1. C'est PA-4. Ok, je pas de sauvegarde, du coup. Voilà. <rire> et 2 damage Et, et c'est <rire> flat de 3. 3. Ah oui ouais, bon, <rire> Ça tue un mec net. Et après, sur ça, j'ai des pa C'est PA-3, oui je vais essayer à 6 et c'est flat 2 flat 2, bah, ils sont morts hein. non c'est ultra violent eh oui t'as vu ils sont pas sortis à temps et là il en reste 5 1 2 3 ah parce que t'en as fait taper que 5 là 5, <rire> non j'en ai fait taper que 4 donc 5 dans les motos on refait la même c'est sur du 2+, il oh, y a pas mal d'as là c'est sur du 3+, du euh, bah j'ai force euh, c'est force plus 2, donc c'est force 5, monsieur. Donc tu baisses sur du 3, vu que tu as plus d'impoblès. C'est ça. Alors, ça c'est pareil. C'est flat 3, euh, bon, PA-4. Ça tue une moto. Il y en a une qui était entamée. Ça, en ah plus. oui, bah ça tue celle-là, plutôt. Euh, oui. Et ça, c'est PA... C'est du 2, même. Enfin, c'est 3 PV Non, 4 PV. C'est 4 PV. Ouais. Donc là, elle, elle, ouais, elle tue. L et là, c'est PA-4. 3, 3 PV, donc 3 PV sur une autre. Ouais. Et ça, c'est... PA-3 d'Amage 2 Ouais, C'est une, voilà. une horreur Voilà Bon et puis, et puis voilà fin du tour Donc fin de mon tour 5 euh, Qu'est ce qui s'est passé bah, Les Incubes incubés de hasard ont nettoyé tout ce qu'ils avaient à nettoyer euh, Et puis du coup Il lui reste à la fin que son chapitre chap chapeau Et sa petite bannière Du coup je vais scorer euh, mon objectif à moi je nettoie 3 quarts de table et je mets 15 points de primaire parce que j'ai Plus d'objectifs qu'Alex Ok les amis, on se retrouve pour la fin de cette partie, d'ores et déjà merci à toi merci. Argel, euh, d'être venu et puis de nous avoir ramené le, bah, le nouveau codex Drucari avec une version, euh, une version liste d'ores et déjà optimisée puisque c'est vraiment aussi ce que, que tu as cherché à faire avec la liste. Un un petit peu, avec ce un que, que j'avais en ouais, ouais, l'idée c'était de, de faire de, quand même du, du costaud, euh, je pense que globalement on a vu que ça fonctionnait. Alors au niveau du scoring, on finit la partie, tu, mets, tu gagnes la partie oui. 76 à 50. Euh, beau score, et puis on voit que bah, là sur le Tour 5, en fait, euh, euh, on, le, à la fin du Tour 4, il y, y a 52 à 47, il y a 5 points d'écart, et a... à la fin du Tour 5, euh, bah là c'est la déroute complète tu mets un peu plus de 20 points d'écart c'est oui, euh, oui. ouais, 26, 26 points d'écart d'ailleurs, donc euh, c'est plutôt, plutôt efficace, moi je suis très content d'avoir affronté le drukari je pense euh, déjà je trouve que c'est très fort et je pense surtout que euh, ça va vraiment changer la donne en termes de méta notamment sur la méta Space Marines parce que là concrètement euh, ce qui tourne en Space Marines ne marche pas du tout contre le drukari il faut vraiment vraiment aller voir autre chose c'est vrai que c'est particulier, en fait la grosse force du drukari c'est la grosse Enfin euh, il y a pas mal de, de damage 2 Et du coup euh, tout ce qui est Space Marine Aime pas du tout Après la, le DA c'est pas forcément le meilleur matchup Parce que le enfin le, La transhumane de série à 4 plus sur tout le monde ça fait très très très mal Surtout quand on a des packs qui sont un petit peu Buffés mais tout de suite blessés sur du 4 ça, toutes nos stades peuvent être vraiment... Tu arrives euh, à quand même à le, le stratagème qui te file la, la, la full reroll des blesses te permet vraiment de fiabiliser en sur, fait. Sur euh, les Witches. Ouais, Par ouais. contre c'est que sur les Witches... Witch, ouais. Heureusement. Et ça euh, serait... euh, ce que je trouve absolument en fait létalement à mon sens dans ce codex là pour l'instant, de ce que j'en ai vu là avec cette partie, <rire> c'est l'advance et charge ouais. Le tape toujours en premier avec les Witches, avec ouais. les succubes. Ça c'est imbuvable. Vraiment vraiment imbuvable. Euh, L'invulnérable partout, on l'a vu notamment sur les Talos. Euh, bah au final, quand il y a une avue à 6 qui passe euh, sur des tirs de fuseur ça change la donne parce que tu avais deux Talos qui ont tenu toute la partie et, euh, et qui auraient dû, je pense, qui auraient dû mourir un peu plus tôt parce qu'ils ont pris quand même une grosse salve à la fois de taquet et à la fois de fuseur et en fait, ça tient, ça tient donc euh, bah, c'est l'advent se charge partout, euh, le tape en premier t'es ultra létal le corps à corps les petits persos voilà les petits missiles. Les succubes. Ah ouais, aussi. les succubes font super mal. Attends, la succube à 60 points qui fait 10 attaques. Avec le fouet uh, triptyque, c'est avec... euh, wow, en... imbuvable. Et puis celle-là, en fait, la, la force de, du culte Witch et malheureusement du culte Strife, c'est euh, aussi sa force. C'est le supplément qui moi m'a orienté plutôt sur cette liste-là. En... Un peu plus que le frappe toujours en premier. Parce que vous avez des stratagèmes de désengager charge en plus de celui du codex. Donc vous pouvez, vous pouvez le faire avec deux unités différentes. Euh, pendant un même tour, donc c'est consommateur, mais ça peut changer une game. Euh, et puis les petits persos, les succubes qui ne coûtent rien, ça coûte 60 points. Si on la passe en méga succube, elle peut pas y aller pour 75 points. Elle peut mettre 10 taquets. Euh, les traits de scénario de guerre sont très bons, les reliques sont très bonnes. Donc on a juste envie d'en en jouer plein en fait. Euh, non, non, moi je suis, je suis bluffé par la puissance du truc. En fait, ce que, ce que, ce que je lis moi de cette partie, c'est qu'en fait, tu domines tous les mécanismes euh, de corps à corps. Euh, que ce ouais. soit les mécanismes de mouvement qui t'amènent au corps à corps, le désengage plus charge, la full roll des blesses, le je tape en premier, le je te mets 10 attaques avec une figurine qui coûte 60 points, tu domines tous les mécanismes de corps à corps, ce qui va mettre, je pense, en défaut le codex Drukhari, ça va être la phase de tir. Moi, typiquement, bah, à part du fuseur, j'avais pas de phase non. de tir, donc euh, vraiment, bah, mes Terminator, mes Blade Guard, on ne font pas la différence sur les phases de corps à corps face à ton armée, ça vaut le coup, vraiment, là, du, du coup, de s'intéresser vers, euh, vers autre chose en Space Marine pour pouvoir jouer contre Drukhari. Là, en l'occurrence, je, je peux pas faire grand chose fait quelques petites erreurs alors pour ah, le coup ouais. en fait il y a une erreur assez importante mais j'ai tilté vraiment que après j'ai pas fait attention parce que c'est vrai qu'on a dit bah, de toute façon la table est symétrique et... mais en fait la table n'était pas symétrique dans les objectifs il y avait un objectif qui était dans un no man's land et un objectif qui n'était pas j'ai gagné le gd et en fait me disant de toute façon la table est symétrique donc on s'en fiche et en fait j'avais zappé qu'on avait bougé les objectifs et qu'il y avait un objectif qui pouvait se contrôler depuis derrière une ruine j'en ai fait complètement abstraction euh, dans la, un petit peu dans la précipitation et je t'ai laissé choisir, donc forcément toi tu as pris le côté où il y avait un objectif qui était complètement dissimulé. Et ça typiquement déjà, ça, ça pose le match-up en ta faveur parce que toi, tu peux rester caché dans tes ruines. Toi, de toute façon, je suis pas ultra, ultra mobile et je n'ai pas énormément de tirs. Et en fait, déjà de base, tu vas avoir un certain avantage par rapport à l'objectif primaire sur moi et, euh, et le fait qu'en plus ça se cumule avec bah, le fait que t'es pas le T1. Là pour le coup, moi je voulais pas le T1 non plus. Ça permet, on le voit à la fin de la partie, du coup, de réemplier 15 points derrière en plus. Donc là, c'est trop trop difficile pour moi de remonter. Après, euh, le, les objets en fait étaient symétriques à la base. Donc les deux objectifs étaient vraiment euh, dans, euh, dans des couverts. Ouais. Mais comme j'ai pu euh, bouger euh, mon, un objectif en premier, moi j'ai choisi justement de bouger celui qui était dans le couvert. Parce que je sais qu'il n'a pas beaucoup de tirs. Et du coup, il y avait deux objectifs vraiment dans No Man's Land. Donc j'avais prépositionner mes ravageurs, c'est une bonne létalité mais contre toi c'est pas ultra létal du fait du, de la transhumane A4+, mais au moins si tu voulais venir les chercher, tu étais obligé de t'exposer. Et qui dit t'exposer, dit prendre la sanction que ce soit en T1 voire T2 au tir, et à partir du T3, quand vraiment euh, le Drucari euh, sort la quintessence de son codex avec le plus 1 pour toucher, les véhicules qui peuvent advent charge tirer au corps à corps sans malus. Oh, violent. Là, vous avez deux objectifs au centre, même si celui-là je m'en suis pas trop occupé ou si jamais toi tu viens dessus, moi j'arrive derrière et je te sanctionne. Mmh. C'est pour ça, les objectifs mouvants c'est assez sympa, après moi j'ai une plus grande mobilité que toi. Ouais. Moi, mon objectif à la base, c'était de tuer en premier euh, les motos et les Talon Master, même si Talon Master étant des personnages, c'est beaucoup plus compliqué, parce que si je t'enlève cette mobilité, moi, d'ailleurs, je peux me balader partout avec mes raiders, avec mes ravageurs, prendre des angles de tir, m'exposer un petit peu plus, sans que toi, tu puisses vraiment venir euh, au moins contester euh, la supériorité du tir. Ouais. Ah ouais. Bon, c en tout cas, c'était très cool comme ouais. partie. C'était très, C'est vraiment très en fait euh, déc à partir du tour 3, tour 4. Ouais. Euh, voilà, à, à voir. Je pense qu'au final, de toute façon, même si je la jouais vraiment très défensif sans m'exposer, parce que j'ai décidé volontairement, au moment d'avancer mes blade guard et bon, de jouer l'offensive, je pense pas que. De toute façon, j'étais obligé de prendre ce risque-là parce que je pense qu'en jouant que défensif, j'allais perdre. Je, je, je Surtout en plus, ton super objectif de quart de table, là celui-là, bah, les nécrons ont le même en fait. Et ça, ça oblige ton adversaire à avancer, sinon tu mets 15 points propres quoi. Donc, euh... Donc voilà, ça c'est très très cool. C'est la force de cet objectif qui contrairement, parce qu'après on peut aussi potentiellement le prendre dans le livre de règles, mais c'est où nous on doit s'exposer, ouais, donc donner des ressources à l'adversaire, nos ressources ne coûtent pas très cher mais sont assez impactantes, un raider chargé, le chargement est très important, le raider s'il si se fait casser, on est en mousse après, en mmh. du 3, il n'y a quasiment pas de sauvegarde, donc le fait de devoir toi t'exposer, venir si tu veux pas que je score, moi, ça me permet. Et puis derrière, si tu avais joué trop défensif, ben en fait, tu je t'accule, je t'accule, je, je prends la map. Oui, oui, et autour euh... Tour 3, t 4 j'envoie tout. Donc les 20 Wish, les 10 incubes, hasard, les Talos. Et après, on fait, on fait un petit barbuck et on paye une bilouse quoi. La base. La base. Yes. En tout cas, j'espère, les amis, que ce rapport de bataille vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le pouce bleu des familles, n'hésitez pas à lâcher des commentaires sous la vidéo, euh, ça fait plaisir et ça favorise bien le référencement, on va pas se mentir. Si, toi derrière ton écran, tu n'es pas abonné, il faut t'abonner et activer la petite cloche de notification, euh, c'est la base sur YouTube, je tenais à vous le rappeler. Je vous rappelle aussi que dans la description euh, de cette vidéo, vous avez les liens de notre Facebook, de notre Instagram, de notre Discord, de notre site internet, de notre chaîne Twitch aussi maintenant parce qu'on fait des lives euh, absolument stylés euh, sur Twitch. Euh, donc vous avez tous les liens dans la description, euh, la gamme de décors est fournie par MyScenary, donc n'hésitez pas, euh, si vous voulez retrouver les tables, vous avez un code promo dans la description, pour les tapis de jeu c'est pareil, Crank Wargame, vous avez un code promo dans la description, euh, et on a fait le tour, encore merci, merci à toi, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame, je vous dis, euh... ciao les seigneurs de guerre, pas. en tout cas à plus et ciao à les seigneurs plus de guerre. Et ciao.